Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, nous allons démarrer ce conseil municipal. Je laisse M. Charère euh, redonner les procurations à M. Séveli, qui sera notre secrétaire de séance. J'en profite pour vous dire qu'en début de séance, une fois que nous les aurons approuvés, il y a trois PV de conseils de municipaux signés. Pour les membres de la CAO, M. Charrer passera discrètement faire signer euh, la séquence euh, sur l'angevin. M. Sévlier, est-ce que vous êtes paré pour euh, l'appel Très bien, je vous laisse démarrer. C'est bon pour le micro plus, oui. oui. Euh, merci. Euh, bonsoir à tous. Donc, euh, Richard Delpierre, Violaine Charpentier, bon. Benoît Ribert, bon. Louis-Marie Soleil, Véronique Siadouz, Christophe Consdorff, Martine Bélier, Jean-Louis Jarich, Aline Témédites est représentée par Louis-Marie Soleil, Philippe Collins, Marie-Laure Majou, représentée par Richard Delpierre, Anne Testu, Gilles Bertin, Claude Jorio, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Présent. Janine Bataille, Présent. Patrick Bertomé, Jean-Michel Vanguet, Tanguy Audic de Carmen, euh, Géraldine Arenschneider, représentée aussi par Tanguy, Frédéric Darantière, Valérie Genquin, Présent. Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado. Camille Ribert. Ah, je ne vais pas. C'est par toi, Benoît. D'accord, merci. Jean-Christophe Voiseux, représenté par Joséphine Parlantier. Euh, Marc Célie, moi-même. Lucie Loncle Duda, représentée par Agathe Méry. Merci. Marie-Cécile Godot. Frédéric Rospini. Représenté par Violaine Charpentier. Jean-François Pommery. Présent. Maurice Toledano. Présent. Nicole Alquet. Présent. Karine Le Fabrice Tabari, Présent. Brigitte Fauvel. Présent. Guillaume de Châtelus. Stéphane Gors. Dorothée Bilger, Catherine Necringer, Caroline, Caroline, qu'est-ce que j'ai dit Catherine. Catherine, pardon, <rire> je suis allé trop vite, désolé, à la fin de la mandature on aura le cassé ah. dans l'ordre, j'ai failli faire, merci beaucoup monsieur Sévelier, je merci. pense que le quorum est atteint, euh, donc nous allons commencer par approuver, une série de procès-verbaux. Le premier, c'est celui du Conseil municipal du 17 février 2022. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention de remarques sur ce PV Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à ah, l'unanimité, merci. Deuxième procès-verbal, celui du Conseil municipal du 16 mars 2022. Même question même réponse, passage au vote, y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité Et le troisième et dernier procès-verbal, c'est celui du Conseil municipal du 13 avril 2022. S'il n'appelle pas de commentaires, pas de vote contre, pas d'opposition, donc ces trois PV sont approuvés, Benoît, vous pouvez vous lancer dans l'exercice la, des signatures, je vous en remercie. Nous allons donc ouvrir ce conseil avec euh, la première délibération qui concerne le secteur de la petite enfance et la réorganisation de l'accueil familial. Je passe sans plus tarder la parole à Madame Bellier. Merci Monsieur le maire. Je vais essayer de, de résumer rapidement le rapport de présentation qui se trouve être un peu long parce que la structure des crèches dépend de plusieurs euh, instances et que ça complique un peu les choses. Donc depuis 2016, euh, le nombre d'assistances maternelles de la crèche familiale ne cesse de diminuer, ainsi et par conséquence, le nombre de berceaux. Actuellement, il restera à la rentrée 5 assistantes maternelles pour 19 berceaux. Pour maintenir l'accueil dans cette crèche familiale dans des conditions de dynamisme satisfaisant, il est proposé donc le rattachement de cette crèche familiale au multi-accueil de la pépinière. Le choix de la pépinière ne s'est pas fait au hasard, puisque cette crèche est sur le même site que la crèche familiale, à savoir le site de l'enfance, et que le nombre des berceaux de ces deux crèches est compatible avec une crèche de moins de 60 berceaux, puisque l'ensemble des deux représente 59 berceaux. Une, cette nouvelle organisation permettra aux enfants et aux assistantes maternelles de venir partager en collectif des, des activités, qui seront préparés à la fois par les assistantes maternelles et par les agents de la pépinière sous la direction de sa directrice. Pour ce, cette fusion de crèches, il est nécessaire d'ouvrir de, de, un poste d'adjoint supplémentaire, puisque l'ensemble le, le, sera porté à 59 berceaux, les 40 berceaux actuels de la pépinière et les 19 de la crèche familiale. Les assistantes maternelles seront hiérarchiquement rattachées à la directrice de la crèche de la pépinière. Les conséquences pour les familles euh, sont... Elles gardent de la, le bénéfice de l'accueil individuel enrichi de deux demi-journées en accueil collectif. Mais la principale conséquence reste un problème tarifaire puisque conformément à la PSU, prestation de services unique), le tarif est obligatoirement porté à celui de l'accueil en crèche collective qui se trouve être plus élevé que le tarif en accueil familial. Toutes les familles concernées ont été appelées personnellement de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis sur ce sujet. Pour compléter la délibération, il sera nécessaire d'obtenir l'accord du Conseil départemental pour la transformation de cette structure et de signer une nouvelle convention avec la Caisse d'allocation familiale des Yvelines. Voilà, il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver les différentes dispositions qui permettront la mise en œuvre de cette évolution de l'accueil familial du jeune enfant au sein de la commune. Merci Madame Bellier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération Pas de souhait d'intervention. On va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre Des abstentions À l'unanimité, je vous en remercie. Alors, nous allons attaquer maintenant une séquence de trois délibérations sur le même sujet, mais on va commencer par le, le projet culturel, scientifique et éducatif de la bibliothèque municipale. Et c'est M. Vangère qui ouvre le bal. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. La bibliothèque du chéné est un équipement fondamental de la commune. Elle joue un rôle de premier plan dans l'accès de tous à la culture. Elle a pour mission de développer l'accès au savoir pour tous, de favoriser l'intégration de nouveaux publics en se rapprochant des publics éloignés de la lecture et de la culture, en sensibilisant les tout-petits. Elle se doit donc d'être tournée vers les habitants en faisant en sorte que ses objectifs et son fonctionnement soient en corrélation avec les besoins et les attentes de la population. Forte de ce constat dans l'objectif de définir et formaliser la stratégie de la bibliothèque municipale autour de ses missions de lecture publique, la Commune a souhaité en formaliser le projet culturel, scientifique, éducatif et social PCSES. Construit à partir d'un bilan de l'existant, incluant une analyse de la situation économique, sociale et démographique du territoire, l'historique de l'établissement ainsi que l'état des lieux, de ses forces et faiblesses, le PCSES présente la politique culturelle de la ville et conclut sur un programme à mettre en œuvre. Ce document stratégique permet ainsi de répondre à différents objectifs, repenser le projet pour répondre aux attentes des habitants, fédérer le projet de service avec et entre les acteurs internes à la collectivité, élus, agents du service public et externes, DRAC, région notamment, mais aussi en concertation avec les publics concevoir les objectifs culturels, sociaux, éducatifs et scientifiques du service bibliothèque, analyser ses forces et ses faiblesses, définir les outils de mise en œuvre. Il est donc proposé à l'Assemblée de délibérer pour valider le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque municipale, tel que figurant en annexe de la présente délibération. Avez-vous des questions, questions Remarques Anne Malquier. Oui, pardon, oui. Donc, je vous remercie de reconnaître déjà que nous avions déjà un, donc un, un équipement de bibliothèque extrêmement performant. Donc, merci pour cette reconnaissance. Et puis, je, nous sommes assez favorables à ce projet qui nous paraît... Bon, on avait une idée de salle polyvalente qui aurait pu être plus diverse, mais c'est quand même... Voilà, la place à la musique, le, voilà, tout ça, nous sommes assez... Assez content de ce, ce projet, a l'air tout à fait satisfaisant. Donc, nous sommes nous votons pour, volontiers. Merci de votre intervention. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention Je ne pousse pas la consommation. On, mais... En fait, l'idée, effectivement, de dire un, que le, le document qui nous a été remis était euh, bien fait et intéressant. Euh, je fais partie de la commission culture et je n'ai pas pu m'y rendre. Et voilà, c'était franchement intéressant. Et que oui, il est difficile de, de ne pas reconnaître que le projet est intéressant. Des fois, on a le droit de dire que c'est intéressant. Mais tout à fait. Il n'y a, a pas de problème, <rire> surtout sur des sujets comme ça. Euh, merci en tout cas de vos retours. Je, je profite avant que nous passions au vote pour remercier euh, les services qui, dans un laps de temps très contraint, ont préparé un document dont chacun s'accorde à dire qu'il est de bonne qualité. Euh, donc, des remerciements particuliers à, à Flavie Lebouc et à Thénaïs de blo qui ont... qui ont, Voilà, vraiment dans un laps de temps très court, je dirais pas en combien de temps, permis de structurer ça. Euh, redire aussi que ce, ce travail sera itératif. Hein, euh, L'exercice... Euh, doit être refait régulièrement, mais euh, voilà, maintenant on, euh, on va passer au vote et je vous dirai ensuite pourquoi ce travail a été fait dans un laps de temps court. Donc, qui a-t-il des votes contre, des abstentions à ah, l'unanimité, merci. Donc, sans trahir de secret, Jean-Michel Vangère va reprendre la parole, parce que si on a demandé aux équipes de produire ce travail extrêmement court, c'est que derrière, il y a possiblement des subventions à aller chercher, dans le contexte économique que vous connaissez, euh, l'enjeu est d'importance, Jean-Michel ben, ça fait l'objet de, de la délibération d'après. Donc Demande d'attribution de la dotation générale de décentralisation, concours particulier relatif aux bibliothèques, exercice 2022, construction d'une bibliothèque de quartier. Ça va être un petit peu long, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le résumer. Euh, donc on y va. Le projet culturel, scientifique, éducatif et social qui vient d'être présenté à l'approbation du conseil municipal mentionne dans les actions envisagées la création d'une bibliothèque de quartier dans la ZAC du Bourg. Ce quartier est situé à l'extrémité nord-ouest du territoire communal alors que la bibliothèque est située à l'extrémité sud-ouest. La pertinence d'y installer une bibliothèque de quartier est d'autant plus grande que dans le prolongement de ce quartier se situent à l'ouest les terrains occupés par l'INRIA qui constituent l'essentiel des capacités de développement futur de la commune nouvelle, potentiel de 1040 logements en cas de libération complète du site par l'INRIA. La présentation du dispositif de soutien financier, un concours particulier a été créé au sein de la dotation générale de décentralisation, DGD, pour les bibliothèques de lecture publique afin d'accompagner les projets des collectivités territoriales en faveur de l'accès aux livres et à la lecture, de l'apprentissage du français et des langues, de la citoyenneté, de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme commune, intercommunalité, département. Les règles applicables sont codifiées aux articles L1614-10 et 1614-75 à 95 du Code général des collectivités territoriales ainsi que dans la circulaire normis 19 15 c du 26 mars 2019 du ministère de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la culture. La dotation est susceptible d'être accordée à de nombreux projets de développement des bibliothèques et médiathèques, comme par exemple les projets de construction ou d'équipement numérique. La mise en œuvre de ce dispositif s'inscrit dans un cadre, dans un cadrage précis, sous la responsabilité de la direction régionale des affaires culturelles, DRAC. Un des critères d'éligibilité pour les projets de construction, rénovation, extension de bâtiments, mais aussi d'équipements de mobilier, celui de la surface minimale à respecter. La norme fixée par le dispositif est de 0,07 m2 par habitant jusqu'à 25 000 habitants, puis 0,015 m2 supplémentaires au-delà. De plus, pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, les équipements annexes qui prétendent à un concours de l'État ne peuvent pas être d'une surface inférieure à 300 m2. Le deuxième critère est celui de l'emploi salarié pour les projets de construction. Rénovation-extension de bâtiments, la collectivité doit disposer d'au moins un emploi salarié pour que le projet soit éligible. La nature de l'opération doit s'inscrire dans les thématiques d'intervention déterminées, qui incluent notamment la construction, l'extension, la rénovation, la, re la restructuration de bibliothèques principales et de quartiers. Le taux d'accompagnement représente 20-80% du coût total hors taxe du projet, selon la nature et la qualité du projet. Le projet éligible et la dotation sollicitée. Il ressort des caractéristiques du dispositif que le projet de construction d'une bibliothèque de quartier d'une surface de 343 m2 dans le quartier de la ZAC du bourg de Rocancourt répond aux critères fixés par ce concours. En termes de surface, ce nouvel équipement portera globalement la surface de la bibliothèque de la ville centrale plus extension à 2162 m2, respectant ainsi le seuil minimal fixé par la loi qui ressort à 1843 m2 pour la commune qui compte 31 233 habitants au dernier recensement INSEE. Le diagnostic ayant conduit à identifier le besoin, les caractéristiques et la future offre de services de cette extension vous a été présenté dans le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque de la ville, objet de la précédente délibération. Le coût global estimé de l'opération s'élève à 1 126 452 euros hors taxe, réparti comme suit. Je ne le dis pas On y va je pense qu'ils vont calculer TTC. Oui, en plus. Pour mémoire, ce projet a fait l'objet d'une autorisation de programme lors du Conseil municipal du 14 avril dernier pour un montant global de 1 206 000 euros TTC. Il faut préciser que le périmètre des coûts pris en compte est différent dans les deux cas. Notamment, les honoraires de maîtrise d'œuvre ne sont pas inclus dans l'autorisation de programme car ils ont déjà été engagés dès 2021. Pour autant, ils font partie des dépenses subventionnables dans le cadre de la DGD. En termes de financement, l'opération bénéficie par ailleurs d'un fonds de concours de Citalios, l'aménageur de la zone d'aménagement concertée dite ZAC du bourg de Rocancourt à hauteur de 300 000 euros et d'une subvention de 66 480 octroyée par Versailles Grand Parc dans le cadre du plan de développement intercommunal. Il faut d'ailleurs préciser que conformément au traité de concession d'aménagement qui lie la ville à Citalios, la première a bien conservé la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bâtiment, tandis que la réalisation des espaces extérieurs relève de la maîtrise d'ouvrage du second. En termes d'avancement, le maître d'œuvre désigné par la Ville pour mener à bien ce projet de construction vient de remettre l'avant-projet sommaire. Il est ainsi envisagé un démarrage des travaux qui devrait s'échelonner sur 12 mois après l'obtention des autorisations d'urbanisme, soit début 2023. Le parti pris -architect architectural de la construction est guidé par un souci d'unité tout en prenant en considération la dimension multivalente de cette bibliothèque de quartier. Cela se traduit par la nécessité de deux bâtiments pour garantir la sérénité des usagers, ces deux bâtiments étant réunis sous un même toit afin de garantir l'unité et l'identité de l'équipement. Ce toit dessine la volumétrie intérieure des espaces et unit les différents usages en couvrant la circulation extérieure qui traverse le bâtiment en assurant une vue directe depuis l'accueil sur l'ensemble des futures activités. En termes d'empreinte environnementale, le projet s'inscrit dans une dynamique de développement durable, d'exemplarité environnementale et de performance énergétique des équipements municipaux, ce qui explique notamment le choix du bois comme matériau premier de construction. Il appartient donc au Conseil municipal de délibérer pour approuver l'avant-projet de cette opération d'investissement et formaliser la demande de soutien financier de la commune au titre de la DGD, bibliothèque à taux maximum. Merci Madame la... Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération Et donc vous avez en annexe... Oui. C'était le 13. 13, ok. Donc on, on va faire modifier. Merci beaucoup de, de votre vigilance, Madame Gaudot. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur euh, le... cette délibération très détaillée euh, Sur l'annexe, puisque vous avez, pour ceux qui ne l'avaient pas vu en commission, le... le... Le plan et des vues d'artistes qui permettent de se faire une idée de, de la réalité du bâtiment. Je rappelle, hein, ça a été dit dans la délibération, que euh, nous sommes accompagnés par Citalios dans le cadre de l'opération telle qu'elle avait été prévue à l'origine hein, et que dans les choix que j'ai faits en arrivant euh, en 2020 de, de terminer l'opération Citalios, il y avait évidemment le volet activité, mais il y avait aussi ce volet-là. Et donc, à un moment, si cette opération se termine, et j'entends je, euh, de ce que vous dites qu'elle elle pourrait se terminer plutôt bien sur cette partie-là, c'est aussi parce qu'on boucle euh, le projet tel qu'il avait été pensé originellement et en essayant de perdre le moins de temps possible. Voilà. Euh, donc, je, je voulais profiter de, de cette séquence pour le rappeler. S'il n'y a pas de souhait d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre Des abstentions à l'unanimité Merci. Dernier, dernier volet de, de cette séquence, c'est l'adaptation du plan pluriannuel d'investissement 2022-2026 avec la modification de l'intitulé de l'autorisation de programme numéro 2022-704. Monsieur Soleil, vous avez la parole. En fait, jusqu'à présent, ce projet s'appelait création d'une salle polyvalente et on vous propose de l'appeler création d'une bibliothèque de quartier. Euh, D'abord, ça correspond mieux à ce qui va se passer et ensuite, ça permettra accessoirement d'obtenir une subvention d'un telle tel que vient de la présenter Monsieur Vanger. Voilà. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Madame Alquier Non. Est-ce qu'on peut donner le son à hein, Madame Alquier Merci. Voilà. Euh, simplement, donc il y a changement de nom, mais j'avais fait la remarque qu'il y avait peut-être peut le changement de montant, mais puisque ce n'est pas tout à fait le même montant que le montant initial. Mais euh, voilà, c'est un détail technique. Monsieur Soleil. Je n'ai pas de commentaire à faire, de toute façon, dans une autorisation de programme, les montants peuvent bouger. Bien, fort de ces remarques, y a-t-il d'autres des... souhaits d'intervention Y a-t-il des votes contre Des abstentions À l'unanimité, merci. Alors, nous allons basculer dans le petit monde de la vidéoprotection, avec euh, non pas une délibération mais un point d'information sur le schéma directeur de la vidéoprotection urbaine 2022-2024 de la communauté d'agglomération de Versailles Grand parc Je laisse Monsieur Consdorf introduire le sujet. Alors bonsoir à tous. Alors je vais parvenir sur l'historique en fait du centre de supervision urbain pour simplement reconnaître comme tout à chacun en fait et notamment les administrés qu'il s'agit d'un outil extrêmement performant. Il assure euh, trois fonctions majeures. Euh, un rôle de supervision urbain, comme son nom l'indique, avec des caméras qui sont installées euh, dans l'ensemble de la ville. Un rôle de gestion domotique, de gestion des alarmes, euh, de, de vidéos portiers et également de prise en charge des appels des administrés. Donc, euh, une, cette, cette dernière fonction est également très appréciée. Et enfin, un rôle de transmission d'informations et de liaison avec la police municipale et la police nationale, et donc de soutien dans le maintien de l'ordre dans la commune. Alors ce système a atteint en fait euh, sa maturité euh, sur la commune et est exemplaire euh, à plus d'un titre, notamment pour les communes limitrophes. Et dans ce contexte en fait nous souhaitons euh, aujourd'hui procéder à un rapprochement avec Versailles -Grand parc Parc euh, pour des raisons à la fois économiques et aussi de mutualisation d'une certaine forme d'expertise qu'on a acquis en fait euh, au fil des années. Alors pour la partie je dirais économique, euh, les communes euh, qui sont incluses dans le périmètre d'intérêt communautaire euh, euh, peuvent bénéficier en fait, de la part de VGP de, euh, comment dire, de, en, en gros, je, je, je vais résumer, de 600 000 euros tous les deux ans pour pouvoir continuer à étendre en fait le système de vidéoprotection, euh, alors même que, on le sait, la commune a des contraintes budgétaires qui sont fortes. Donc ça c'est le premier point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à développer en fait, notre système de supervision urbain euh, de, dans, dans, dans ce cadre-là, alors même qu'on ne pourrait pas forcément le faire euh, si on était resté, je dirais, autonome sur le sujet. Euh, ce qui est intéressant également, c'est que VGP va assurer la maintenance en fait, de, de ce système, et c'est encore un coût qui est euh, amoindri par rapport euh, à, ce qui était, euh, à ce qui existe aujourd'hui. Oui. Et puis il s'agit également de mutualiser un certain nombre de technologies que VGP pourra mettre à notre disposition, euh, notamment euh, des outils qui permettent de comment dire de, de visualisation, de gestion en fait des images, qui permettent de, de en, en cas de demande de la police notamment de d'accélérer en fait la, la vis, le visionnage des images et de pouvoir les transmettre plus rapidement. Euh, voilà, c'est à peu près c'est à peu près tout sur le système d'information. Que, enfin, sur l'information que je voulais donner ce soir. Alors, merci beaucoup, euh, M. Constance. Je vais, je vais compléter euh, pour quand même apporter un éclairage politique à ce sujet. D'abord, parce que je crois avoir été interpellé en conseil euh, par Madame Alquier, de manière tout à fait légitime. Donc, ce point d'information, il est fait pour partager le, le contenu du schéma directeur qui a été euh, voté euh, en communauté d'agglomération. Euh, je refais un peu de politique parce que euh, nous disposons d'un très bel outil, mais c'est un outil qui a été construit tout seul. Euh, les sujets de vidéoprotection s'arrêtent pas à la frontière de nos communes, ni d'ailleurs à la frontière de nos communautés d'agglomération, mais je crois que si maintenant que nous sommes partie intégrante et puis pas la plus petite des communes de la communauté d'agglomération continuer à faire vivre un système de vidéoprotection en solo me paraît difficile à porter politiquement euh, je fais partie de ceux qui pensent que euh, la mutualisation des moyens est, est quelque chose d'important, c'est sans doute une source d'économie et que en la matière la communauté d'agglomération de versailles Grand parc a encore beaucoup à faire. On a mis très peu de choses en commun, je parle des 19 villes, et dans les choses qui peuvent utilement être mises en commun, il me semble que la vidéoprotection fait partie de ces sujets. Et comme l'a dit Christophe Konzorf, on arrive à un moment en termes de maturité, donc de développement d'investissement à venir, où on a, on a une bifurcation, soit on continue à la jouer solo, on peut, hein. On peut, mais on portera sur fond, fond propre et à la vitesse à laquelle on peut les développements d'un système qui restera un système autonome, un peu en autarcie. Soit on profite de cette étape pour se rebrancher. Alors, c'est pas complètement simple, techniquement en tout cas, mais de se rebrancher avec les autres CSU et de construire à la vitesse à laquelle on pourra euh, un système communautaire à l'échelle du territoire, et ce qui correspond, je parle sous le contrôle de M. Bertomé, à la réalité de ce que les forces de l'ordre, qu'elles soient municipales ou nationales, ont à gérer. Voilà, donc c'est un peu ça le, le pari que je fais, parce qu'il y a une forme de pari. Euh, c'est un pari qui a été plutôt bien accueilli par l'ensemble de nos collègues maires des autres communes de l'agglomération, et donc on est parfaitement conscient qu'on amène un bel objet, qui est plutôt en avance, à la fois techniquement et en termes de moyens humains, puisqu'on est le seul CSU à tourner 7 sur 7, voilà. Et donc pour répondre à d'éventuelles inquiétudes, il n'est pas question de renoncer à ça. L'idée, si je projette un petit peu ce que j'ai en tête et ce que j'ai partagé avec un certain nombre des collègues de, de, de ce qu'on appelle le secteur nord de VGP, c'est que demain viennent s'agréger petit à petit des communes telles que la Salle-Saint-Cloud, Bougival, Bailly-Noisy, qui aujourd'hui n'ont pas de CSU qui pour certaines ont des polices municipales, pour d'autres n'en ont pas, et qu'elles viennent se brancher sur un CSU qui sera un CSU Nord VGP, sur lequel nous ne renoncerions en rien aux fonctionnalités actuelles du CSU tel que vous le connaissez, à la fois pour les prestations de sécurité, mais aussi pour ce que j'appelle de manière un peu simpliste la domotique. Donc l'idée c'est de ne renoncer en rien, mais de permettre demain, euh, d'offrir des services que les communes voisines ne pourront pas se payer seules, que VGP ne pourra pas leur offrir parce que les autres CSU sont à Bois-d'Arcy, Vélizy, Versailles, et donc assez naturellement en termes de géographie, c'est plutôt nous qui devons servir de support demain à ces communes, et que ces communes viennent y adjoindre en tant que de besoin, en tant que de besoin des moyens humains. Les moyens humains, il ne s'agit pas de doubler les postes et d'avoir deux personnes en 7 sur 7, mais il y a certains moments où aujourd'hui, déjà pour nous, N'avoir qu'une paire d'yeux devant le mur d'écran qu'on a, c'est un peu limite. On ne peut pas demander euh, voilà, à un opérateur si brillant et dévoué soit-il d'absorber toutes les informations à certaines périodes de la journée, on le sait. Et donc l'idée de demain, c'est qu'on étende effectivement le mur d'image, on vient y brancher un certain nombre de caméras existantes sur les autres communes et qu'on y rajoute les moyens humains pertinents au moment de la journée où ça sera pertinent et avec l'appui des communes voisines. C'est aussi simple que ça, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais par rapport aux inquiétudes que j'ai pu entendre, que je veux lever, il ne s'agit pas en, en rentrant dans un système intercommunal qu'on renonce à ce qu'on a déjà, on l'a dit, on, on l'a redit et on prendra le temps de bien vérifier dans la convention qu'on passe avec VGP qui passera évidemment au conseil municipal que ces éléments là seront bien pris en compte voilà, sans attendre madame Alquet je vous passe la parole et, et d'autres si, si vous le souhaitez Merci, euh, bon vous avez très justement rappelé qu'on avait l'un des CSU les meilleurs d'Ile-de-France donc c'est c'est bien de le, de le reconnaître. Euh, et vous avez rappelé tous les avantages que nous avions. Alors, nous comprenons bien l'intérêt de la mutualisation, euh, des investissements en équipement et en infrastructure, et puis et bien, la maintenance associée au niveau de Versailles Grand Parc. Mais nous restons inquiets, malgré votre bonne volonté, on va dire, euh, pour ne pas dire choqués quand même par la légèreté de cette délibération. Euh, nous, nous dénonçons la méthode, nous ne sommes pas vraiment surpris parce qu'elle est habituelle, mais vous avez décidé tout seul et on a appris par hasard, en consultant le compte-rendu du conseil communautaire de VGP en février, que vous aviez décidé de transférer la vidéosurveillance de VGP. Il me semble que c'est un sujet extrêmement important pour la ville et que nous aurions dû être consultés en tant qu'élus de cette, de cette commune. Et aujourd'hui... Euh, finalement, euh, vous vous contentez de nous présenter la délibération de VGP et le schéma directeur euh, 2022-2024 pour faire euh, pour développer la fibre. De notre point de vue, franchement, aucun dossier sérieux n'a été construit. Il euh, n'y a rien sur l'aspect financier. Vous dites que ça coûte, mais combien On ne sait pas. Euh, Attendez, non, non, mais soyons sérieux, attendez. D'abord, c'est, non, mais, alors, attendez, parce alors, que c'est pas. Il faut des chiffres. Non, non, non. On... On... Je peux, excusez-moi. Je vous en prie, je euh... vous en prie. madame. Voilà, ça serait gentil. Merci. Où en est-on aujourd'hui? Les investissements sont-ils amortis? Euh, quel est le coût du CSU aujourd'hui? Est-ce qu'on a des statistiques sur les opérations? Ben voilà, on a, on va dire qu'on a, excusez-moi, bon, on n'a rien, on va dire, hein. Donc, euh, rien sur les conditions de transfert vous avez de bonnes, une bonne volonté, mais rien sur les conditions de transfert, rien de concret, rien sur les principes d'organisation et les modalités de mise en œuvre euh, avec les fonctionnalités que nous avons aujourd'hui dans le système actuel de VGP. Vous venez de dire que ce n'était pas le même, effectivement, on n'a pas le même système. Nous avons un système performant avec une visualisation directe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fonctionne très bien. Et ce n'est visiblement pas le cas de VGP, Puisqu'il reconnaît dans le dossier un manque d'efficacité et de coordination avec les forces de police. Donc, ça n'est pas pour nous rassurer. Il y a 262 caméras au Chéné-Walk en cours, il y en a 201 à Versailles. Donc, c'est clair qu'on est au-dessus. Voilà. Alors, euh, Donc, on rappelle effectivement les autres fonctionnalités, hein, la surveillance que vous avez rappelée, mais y compris l'accompagnement des chaînes courtois et la sécurisation des, des déplacements. Donc voilà, je suis pas sûr que VGP soit prêt à faire toutes ces fonctionnalités. Donc nous nous, dé nous défendons vraiment l'intérêt des chaînes courtois, et pour nous c'est un vrai dossier qu'il faut travailler et avoir des certitudes euh, et pas partir un petit peu euh, voilà parce qu'une fois qu'on a voté bah, c'est trop tard hein après euh, vogue la galère voilà je ne je, je dis pas que vous vous défendrez pas mais je ne suis pas sûr qu'on arrive euh, qu'on arrive à ce qu'on veut et euh, alors je comprends la logique de recherche de financement, mais elle n'est pas, pas suffisante. Pour nous, c'est vraiment l'intérêt des chaînes courtois et le, le niveau de service qui doivent guider la décision. Alors, peut-être que vous avez voulu prendre une opportunité puisqu'il y a eu un vote à VGP, mais c'est quand même un, un peu court. Et quelque part, nous perdons quand même la maîtrise du CSU. Puisque ça devient de c'est sous la responsabilité de Versailles-Grand-Parc, c'est ce qui est écrit dans le dossier de le VGP, hein. et donc il faut vraiment que nous soyons assurés de pouvoir conserver le niveau de service que nous avons aujourd'hui. Vous venez de dire que le système allait être étendu, Bailly, Noisy, la celle Saint-Cloud, Bougival, nous, ce sont nos amis, euh, mais ça veut aussi. dire d'autres investissements, un autre CSU qui va peut-être se déplacer. Enfin, voilà, on, est, on rentre dans une autre logique et on part un petit peu, je dirais, un petit peu dans, dans le bleu. Pour nous, il aurait fallu une vraie réflexion euh, une perspective sur le sujet. Mais nous voterons pour, car nous sommes d'accord, pour, pour la mutualisation de ces moyens. Alors, euh, petit a, sauf erreur de ma part, vous êtes représenté à VGP. Enfin, le vote à VGP, ce n'est pas le maire dans son coin qui l'a décidé, c'est le conseil communautaire. Il me semble qu'il y a des élus autres que moi et il y a au moins un représentant de l'opposition. Ce n'était pas secret défense. L'info a été partagée, lors du jour, il est connu. Il n'y a rien de mystérieux. Je, voilà, je repartageais parce que à vous écouter, ça donne un peu l'impression que la décision a été prise. Pas non, y, non, mais je rappelle hein. quand on vote au conseil municipal, en haut à droite du bulletin, il y a des conseillers communautaires, c'est typiquement pour ce genre de sujet. Donc ça c'est pour la, le partage de l'information, pour qu'on ne fasse pas de mauvais procès. Voilà. Sur les sujets que vous évoquez, il y a plein de sujets qui ne sont pas de sujet. Euh, le dimensionnement en 7 sur 7 du, du CSU, il est, il, il est à notre main. Et je l'ai redit dans le descriptif de ce que sera, l'armement humain du CSU, c'est les communes qui seront branchés là-dessus, qui décideront, c'est juste du budget de fonctionnement. Donc voilà, c'est pas VGP qui va décider demain qu'on passera en 5 sur 7, en 7 sur 7. Si on veut, de, dès à présent, mettre deux doubler tous les postes, on le décide ici, et on le fait, et on continuera à le faire demain. La bascule, la bascule, elle est essentiellement est en termes... Écoutez-moi, elle est essentiellement en termes d'investissement. Voilà, donc soit on, on embarque à bord des moyens que VGP met pour déployer la vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire, qui, sauf qu'on s'en fait dit, hein, c'est 20 euros par habitant, on est 30 000, je vous laisse faire la multiplication, mais il, il, il vous l'a fait pour vous. Donc soit on embarque dans ce vaisseau et on se fait accompagner sur des investissements, soit on continue à les porter en interne et on les vote à chaque budget, c'est des moyens qu'on consacre à ça, qu'on ne cons, les consacre pas à d'autres investissements, et on y va euh, à un rythme qui est moins soutenu que ce que nous propose VGP. Donc on peut euh, se dire que c'est dangereux, que c'est très inquiétant, etc. Et et, et, ou bien on fait ce pari-là, mais je le redis, c'est essentiellement sur le développement du réseau. Vous parliez des caméras, la mutualisation, on ne va pas déposer des caméras du Chénet pour les donner à Versailles. Dans la présentation que vous faites, on a l'impression qu'on va nous faucher nos caméras. Les caméras, non, mais les caméras qui sont... Non, mais je caméras qui sont je réponds. Je vous monsieur. Je, je, je vous donne mon ressenti, mais ça vous arrive jamais de nous caricaturer, madame Alquier. Je redis juste, à un moment, le patrimoine de caméras qu'on a, il, il est là. C'est très bien, on peut s'en féliciter, etc. Mais la mutualisation ne met en rien, en péril, l'existant. C'est pas une question de caméra, c'est une question d'organisation euh, et de tout fonctionnalité. Tout à l'heure dans, dans votre propos, vous avez auquel okay, caméra Je me permets oui, de sur ce que vous Parce qu'on est vous avez mieux dit. équipé que VGP. D'accord, très bien. Eh bien. Nous, on veut continuer à poursuivre l'amélioration. Nous, voilà. nous aussi, nous sommes d'accord oui, sur, euh, sur la mutualisation, mais pas sur la façon dont est traité le dossier. D'accord. Mais enfin, pour l'instant, pour l'instant, euh, je, euh, je peux vous assurer que on est en retard de rien parce que VGP n'est pas beaucoup plus en avance que nous. On, on a acté un principe. tant tentons politique, faut acter des principes. Et, et, et VGP n'était pas sûr que la nouvelle équipe ait changé d'avis par rapport à l'équipe précédente, qui était un peu en mode autarcique donc il a fallu partager ça prendre acte du fait qu'on était ok pour faire la suite avec eux, et la suite on va la construire avec eux et avec vous, parce que je rappelle que vous serez toujours, vous aurez toujours des représentants à VGP donc on ne va pas faire ça, on ne laisse pas les clés du CSU en disant on s'en va, c'est à vous ça ne marche pas comme ça, il a non plus, je ne veux pas qu'on caricature pour l'instant le CSU il est à nous le CSU demain intercommunal s'il voit le jour, il restera sur la commune du concours ça a été acté voilà, je vous le dis, alors vous dire où ça c'est autre chose, il va falloir trouver quelques surfaces, mais évidemment, symboliquement, je vais pas laisser le CSU Nord aller sur notre communes. Ça, si ça, si ça vous aviez un doute, soyez rassurés là-dessus. Pour autant, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire dans quel bâtiment il va être, parce qu'il va falloir trouver une pièce un peu plus importante, et donc on va travailler avec VGP sur le bon endroit. Après, derrière, sur le nombre de personnes qui travailleront dans le CSU, et sur un sujet qui est important que vous avez évoqué, qui est la question de l'articulation avec les polices municipales. On a la chance aujourd'hui, parce que ça fait des années que ce, ce, ce tandem fonctionne, d'avoir un tandem CSU-police municipale qui fonctionne bien. C'est fragile. Voilà, demain, il n'est évidemment pas question que ce tandem se dégrade. Ce que je ne peux pas vous dire après-demain, quand le CSU sera intercommunal, si l'articulation entre les équipes du CSU intercommunal et la PM de Bougival va fonctionner ou pas. J'en sais rien. C'est le pari. Parce que Bougival est aujourd'hui la seule commune du territoire que j'évoque qui a une police municipale conséquente. Les autres communes n'en ont quasiment pas. Donc le sujet de l'articulation entre les PM, il y a finalement que la commune de Bougival qui va avoir à le régler. Et donc c'est un travail, mais qui est un travail essentiellement managérial avec les équipes qui seront au CSU, qui auront à gérer, notamment le soir parce que c'est là que c'est un peu sensible, deux flottes de PM, chacune sur leur territoire, puisque les PM pour l'instant, il n'est pas prévu de les mutualiser. La loi ne le permet pas. Donc voilà, c'est un exercice qui, qui se fait dans d'autres communes, mais à la fois on peut en être inquiet, mais franchement, alors on vous parle, euh, si nous n'avons pas évoqué les sujets que vous partagez, c'est parce que c'est pas des sujets, On veut, il est hors de question de dégrader ce que nous faisons, il est hors de question que VGP, et je ne vois pas d'ailleurs quelle serait sa valeur ajoutée, intervienne dans l'articulation en, entre le CSU et la PM. Le sujet pourrait être en être un si on avait décidé, parce que le cadre légal le permettait, de mutualiser nos polices municipales. En quel cas, on pourrait se dire, là, effectivement, demain, comment... On... Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on est vraiment essentiellement sur la capacité à porter du développement technique, à, à faire grandir et, et à, à effacer les frontières. Hein. Je le redis, aujourd'hui, on a, on, on a euh, même pas un droit de suite vidéo, sur les gens qui euh, commettent un, un délit et qui partent sur la RD307 et qui filent la baïnoisie. Nos caméras s'arrêtent. Demain, si on arrive à connecter, notre PM ne pourra pas les suivre sur la RD307, mais on pourra aider la police nationale et on, on aura un droit de suite. Et, et, et après demain, parce que techniquement ce n'est pas complètement simple, on pourra imaginer une mutualisation entre les quatre CSU et avoir une vraie couverture vidéo complète, qui permettra principalement à la police nationale, puisque c'est la BAC qui intervient à grande échelle sur le territoire, d'être plus réactive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et dans les, entre guillemets, petits reproches que nous fait la police nationale, c'est les points d'entrée sur le territoire pour permettre de réagir vite. Hein. Je redis que la réalité, la nuit, c'est que ce sont essentiellement les polices municipales qui sont présentes sur le territoire pour des raisons que vous comprendrez, je, je ne détaillerai pas les moyens que la police nationale peut mettre en œuvre, mais ils sont malheureusement pas aussi importants que ceux qu'on met, sauf que c'est eux qui ont le droit de suite. Donc il faut qu'on les aide, et une manière de les aider efficacement, c'est d'arriver à, à faire dialoguer aujourd'hui les outils qu'on a. Il se trouve qu'on a un beau CSU, mais qui est très autonome. Donc demain, l'enjeu, en, en s'inscrivant, je le dis comme ça, dans un schéma directeur qui est à construire, parce que je, je ne cache rien, si tout était écrit, etc., on partage l'info. C'est vraiment à construire, ça, ça va, ça va pas être complètement simple techniquement, mais l'ambition, c'est que dans dix ans, tous ces CSU dialoguent complètement entre eux, alors peut-être qu'on aura une super salle de supervision quelque part, etc. Mais là, on est dans des horizons de temps qui m'échappent un petit peu, mais c'est vers ça qu'on tend, d'avoir des outils qui permettent aux forces de l'ordre, et je ne sais pas non plus quelle sera l'évolution de la loi, peut-être que demain, les polices municipales se seront intercommunalisées. On peut l'imaginer. Peut-être que euh, l'interaction voilà, le, le, et, et, et les modes opératoires entre la police nationale et les polices municipales se seront eux aussi mutualisés. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que demain, si on veut que ces gens-là bossent bien et nous protègent collectivement, pas que les chénés Courtois, tous les habitants de l'agglo, il faut qu'on imagine aujourd'hui des outils qui permettront d'être efficaces demain. Voilà. Et donc si on reste à l'échelle de la commune, on aura un bel outil, mais qui sera un outil communal, et dont je ne suis pas sûr qu'on soit capable de mettre les moyens financiers pour accompagner les évolutions technologiques. Parce qu'aujourd'hui, les, les standards ont beaucoup évolué, donc il y, a, il y a des moyens financiers importants à mettre sur la table, et je pense que l'aglo est plus en capacité que chacune des communes de faire cet effort financier. Ben, l'aglo est effectivement... En principe en capacité, mais moi je ne regrette pas que nous ayons été solo, comme vous dites, car c'est ce qui nous a permis de faire un CSU extrêmement performant, et beaucoup plus performant que ce que fait VGP aujourd'hui. Et je pense qu'on a été plus rapide et plus performant. Donc ne regrettons pas notre position euh, et essayons de la maintenir. Est-ce que j'ai regretté un seul instant ce qui avait été fait sur le sujet Vous avez l'air de nous reprocher d'avoir fait ça tout seul. Heureusement. Là, là euh, vous me reprochez dans la caricature. Là, vous êtes dans une interprétation. Ah, vous avez dit... Si moment, vous avez dit. À aucun moment. À aucun moment, je n'exprimais de regret. Ah ben. À aucun moment. Voilà. Et en l'occurrence sur le sujet, ce que je vous invite à faire, c'est quand même à vous tourner vers l'avenir. Je le redis. À ah ben, hein, un moment, est... on, peut on, on, on peut refaire l'histoire. Mais le le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le CSU physiquement est dans un écran trop petit hmm et qu'aujourd'hui, les moyens humains qu'on y consacre sont sans doute insuffisant. Donc, si on ne fait rien, il va falloir qu'on se paye nous-mêmes un CSU plus grand, tout seul, et qu'on y mette des moyens humains non, plus importants, tout seul. C'est parce qu'on vous dit, on vous voilà. dit qu'on qu hein, qu veut investir aussi avec VGP, mais qu'il faut garder la maîtrise de notre CSU. Hum, et d'ailleurs, je, je voudrais en profiter aussi euh, pour dire qu'il y a certains quartiers comme Fausse Repose, euh, etc., dans les conseils du quartier, qui ont bien exprimé leur, euh, leur inquiétude et leur besoin d'éventement de caméras, parce que ce sont aussi des entrées de ville qui sont pas forcément bien ça, couvertes. Ça, ça fait Donc partie il des sujet que le VGP va travailler en voilà. priorité, c'est les entrées de ville. C'est aussi pour ça qu'on voilà. préfère embarquer avec eux. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention, Madame Muger oui, merci. Euh, non, effectivement, on s'était également inquiété euh, de de cette euh, de ce transfert de compétences, pardon. Donc, euh, effectivement, c'est une bonne chose que les choses aient été éclaircies. Euh, moi, j'ai une question, en fait, assez assez simple. Après euh, tout ce que vous avez euh, expliqué euh, concernant les investissements, en fait, quand vous parliez de, de d'investissement, donc d'une capacité d'investissement de 600 000 euros tous les deux ans. Là, on parle bien d'investissement euh, en caméra. ou en Parce qu'en fait, ma ma dernière question, vu de ce qui a été dit, c'est est-ce que la ville gardera bien la main sur, euh, effectivement, son sa politique de vidéoprotection sur la ville parce que euh, dans le cadre de Versailles Grand Parc et effectivement du, du dernier conseil commune de l'avant-dernier conseil communautaire euh, VGP expliquait bien que euh, leur l'implantation de leur réseau était essentiellement pour euh, surveillance de déplacement euh, ce qui n'est pas du tout le cas de notre ville, on ne va pas refaire l'histoire on l'a assez fait, mais je voudrais être sûr simplement que dans le cadre de cette mutualisation la ville garde bien la main sur le choix des implantations de caméras, de renouvellement de matériel, etc., etc. Voilà. Alors, les 600 000 euros euh, tous les deux ans euh, doivent permettre en fait d'acheter effectivement des caméras, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est surtout de pouvoir câbler en fait en fibre, etc. Mmh, hein, parce que, enfin, comme vous le savez, ouais, ouais. Euh, voilà. Après, sur euh, la politique qu'on mènera, euh, effectivement, la ville aura la possibilité en fait de choisir l'endroit où elle installera ses caméras puisque c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, donc ça ne va pas changer. Et, euh, et je dirais même qu'une fois le budget dépassé, on aura aussi la capacité de euh, continuer à investir de, man autonome. de manière autonome, un peu plus si on a un, un besoin ou si on rencontre une, un, une vraie nécessité d'installer un dispositif à un endroit ou à un autre. D'accord. Donc mutualisation au niveau des CSU, ça on l'a bien compris Bon, okay, okay. L'avenir semble aller dans le bon sens, hein, on verra, mais l'idée euh, est bonne. Maintenant, c'est effectivement garder la main sur euh, la politique de surveillance, puisqu'on voit bien, en plus, les inquiétudes des chaînes et courtois à l'heure actuelle, etc., qu'a La Mme voilà. Alors, je, je rebondis juste sur un sujet que vous avez évoqué et qui est important, euh, euh, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'à un ouais. moment, la caméra, effectivement, au départ, euh, toutes ces caméras dans tous les CSU de France ont été déployées pour des raisons de, de sécurité, urbaine, etc. Les, la, les progrès des logiciels et, et de traitement de données font qu'aujourd'hui ces caméras peut avoir une fonction double, et notamment en matière de surveillance des trafics de flux. Hein. L'intelligence a beaucoup progressé, donc aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois qu'on pose une caméra, il faut la regarder sous un, un angle double, et d'ailleurs ça, ça va peut-être nous amener à hiérarchiser des implantations de caméras quand elles auront cette double fonction, plutôt que d'avoir une fonction exclusivement, soit surveillance de flux, soit pure sécurité. mais c'est vrai qu'on hérite d'une un, implantation qui a été guidée principalement par des sujets de, de sécurité urbaine. Peut-être que demain on va compléter en disant, ok, on a ça, on va donner la priorité pendant un ou deux ans sur euh, des grands axes, parce que on, pour tous les sujets qu'on a évoqués dans le SDMU, on a besoin de savoir en temps réel ce qui se passe c'est plus utile. De toute façon, ces caméras peuvent aussi servir hein, quand il y a des, des flux, il y a quand même des sujets de sécurité routière, enfin, euh, c'est jamais perdu. Mais euh, on, on en rediscutera ensemble sur un moment les critères qu'on retiendra pour implanter ces caméras. Alors, en fonction, parce que Christophe l'a redit, c'est quand même essentiellement le, le câblage qui, qui coûte cher et, et qu'une fois que les, la fibre est tirée, euh, ce n'est pas, pas une caméra qui coûte, euh, de, qui coûte un, prix, un prix extrêmement important. Mais euh, je pense que dorénavant, toutes les implantations de caméras, on les regardera sous ce double usage, sécurité et traitement des données de, de flux de circulation. Voilà. Je ne sais pas si vous y avez terminé. Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre euh, a, euh, non, non, je ne propose de pas de passer au vote puisque c'est un point d'information. Donc, on reviendra vers vous dès que les projets de convention sont finalisés. Donc, ne vous inquiétez pas pour, pour répondre à vos inquiétudes d'un moment vers une convention qui va être signée entre la ville et VGP. Et donc, on aura tout le loisir de repartager en conseil municipal, municipal, voilà, et communautaire, mais municipal, le contenu de la dite convention. Pour vous rassurer sur mais je redis hein, ce qui a été voté à VGP l'a été avec l'ensemble des représentants de la ville, y compris un membre de l'opposition. Voilà. On approuve, enfin, on n'approuve rien, mais non, ça veut Non, va... non mais... c'est un point d'info. Vous n'êtes en euh... ouais, rien je... associé, euh, voilà, si, ne soyez pas inquiets, euh, c'est un point d'information, c'était pour répondre à l'intervention à que vous avez faite au du dernier oui, conseil, mais... et Conseil, il n'y a pas de sujet, euh, on, on reviendra par contre vers vous, là, pour une approbation d'une convention que vous aurez tout le loisir d'examiner et qu'on qu aura le loisir de partager ensemble. Ça acte quand même le transfert de compétences ou pas, cette idée Peut-être sûr, hein. Voilà. Très bien. Ce qui va acter les relations, c'est une, une, une intention. Ensuite, elle doit se traduire par le biais d'une convention. Cette convention, on va l'examiner, on la votera ensemble. Voilà, donc il euh, n'y a, a pas de piège. Voilà. Je n'ai pas vendu les clés du CSU. Voilà. Euh, Monsieur Soleil, nous allons revenir sur Terre avec la constitution d'un groupement de commandes permanent avec le Centre communal d'action sociale du Généro Concours. Ce qu'on vous propose, c'est de valider la constitution d'un groupement de commandes pour des raisons évidentes de mutualisation entre la commune et le CCAS, coordonnée par la commune sur les sujets suivants. Euh, assurance du patrimoine, matériel de protection incendie et les services de maintenance et de contrôle du matériel incendie. On commence sur ces trois sujets. S'il est nécessaire par la suite d'étendre le périmètre de ce groupement de commandes, on procédera par avenant. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette euh, délibération qui a été présentée et adoptée hier au CCS, euh, dans des termes équivalents Si pas de souhait d'intervention va passer au vote, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Monsieur Soleil, vous conservez la parole pour euh, une garantie d'emprunt sur euh, le projet porté par euh, l'ASA euh, hlm irp sur la construction de 30 logements au 86-88 rue de Versailles. Voilà, donc IRP sera le bailleur de la résidence sociale numéro 2, celle qu'on va avoir rue de Versailles, sachant que la numéro 1, c'est celle qui est en face de Saint-Jean. Euh, on avait déjà acté le principe de cette garantie d'emprunt, mais pour un montant qui était limité à l'époque à 1 800 million. En fait, euh, les travaux sont plus coûteux que ce qui avait été prévu à l'époque. Donc là, ce dont on parle, c'est une garantie d'emprunt pour 2 251 433 euros et 4 centimes. Euh, avec deux, deux emprunts distincts, l'un PLAI et l'autre PLAI foncier. Vous avez les montants respectifs. Et euh, sachant que dans la convention, il sera, comme c'est le cas à chaque fois, prévu des, des attributions prioritaires pour la commune de six logements sur les 30. Voilà. Merci, Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération classique Puisque nous la proposons à chaque fois que nous avons un projet de logements sociaux je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre Y a-t-il des abstentions À ah, l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant rentrer dans un long tunnel RH. Et donc, je vais passer la parole à M. Ribert pour nous parler de la création du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière d'hygiène et de sécurité. Monsieur Ribert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. Donc effectivement, euh, aux prochaines élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre 2022, euh, l'organe de représentation aujourd'hui, euh, le CHSCT et le CT, vont être transformés et fusionnés en CST, le Conseil social territorial. C'est euh, fait suite à un décret qui a donné les différentes compositions le 10 mai 2021. Il va donc il y avoir une représentation après euh, différente qu'on verra dans le dans le dans le point d'après. Ces instances seront créées après euh, le vote de la professionnelle de la de la fin d'année pour une mise en place au 1er janvier 2021, euh, 2023. pardon. Et euh, dans notre organisation, ça changera peu de choses puisqu'en fait, euh, à l'usage, on fusionne déjà euh, les, les réunions de CT et de CHSCT, Donc on est vraiment sur une modification formelle euh, au niveau de notre organisation propre. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération qui a également été présentée hier au CA du CCS Madame Fauvel peut en témoigner. Si pas de souhait d'intervention, on va passer au vote. Des votes contre, des abstentions et l'unanimité. Merci. Monsieur Ribert, vous conservez le micro pour nous parler de la composition de ces deux structures. Le son. Ça y est, ça... Donc effectivement, la composition, pour le coup, on va en profiter pour euh, modifier euh, la représentation des différents organes qui, qui composent le CST. Donc il va s'agir de, de fixer un nombre de représentants titulaires et donc suppléants du personnel dans ces instances, qu'on va fixer à 6 au lieu de 4 actuellement. Il va être proposé euh, également de modifier la représentation des, de la ville. et Il est proposé de passer de 4 à 3 personnes, trois titulaires et trois suppléants. Il est rappelé qu'il apparaît nécessaire de maintenir le recueil de l'avis des représentants de l'employeur de la ville sur tous les dossiers présentés pendant les réunions de ces instances lorsque les avis sont obligatoires comme dans le mode de fonctionnement actuel du comité technique et du CHCT. Ces avis des représentants de l'employeur comme ceux des représentants du personnel seront donc recueillis formellement et apparaîtront dans les procès-verbaux de réunion des instances. » Enfin, pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est possible de porter le nombre de représentants suppléants au double du nombre des représentants titulaires. Cependant, vu le nombre déjà de, de six suppléants, il n'est pas opportun de le porter à 12 dans la future composition de cette formation. Il sera donc proposé, il est donc proposé et acté d'ailleurs la semaine dernière en CTCHCT -E avec les, les représentants syndicaux, de maintenir le principe d'un seul représentant suppléant pour chaque représentant titulaire. Y a-t-il des souhaits d'intervention Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre Des abstentions À l'unanimité, merci. Euh, je vous informe que la délibération qui portait sur la modification des modalités de versement du complément indemnitaire annuel au CIA a été retirée de l'ordre du jour. Vous n'avez plus sur votre tablette, mais je me dois de vous le dire. Nous restons toujours dans le secteur des ressources humaines avec une délibération concernant l'indemnisation des agents ayant fait valoir leur droit à la retraite et n'ayant pas pu prendre les jours de fractionnement et les jours de solidarité. Monsieur Ribert. Merci monsieur le maire. Donc ce... Excusez-moi. Euh, cela fait suite en fait au, au recours d'un syndicat sur, sur des erreurs passées sur les jours de fractionnement et de solidarité qui n'avaient pas été versés au aux agents pendant une, une, une longue période. Euh, L'année dernière, nous avions acté le principe que les personnes qui étaient encore dans la collectivité pouvaient avoir des jours de, de fractionnement de récupération, qui étaient au nombre de 6. Évidemment, pour ce qui était des personnes soit en retraite, soit qui sont parties en mobilité, ils n'avaient, ils n'ont pas la possibilité de récupérer euh, ces, ces, ce, ce, ce manque à gagner finalement en jour. Et donc, il est, euh, la seule possibilité, c'est de les euh, de, de faire un de leur donner des, des sous en direct, hein, et de les valoriser. Et donc, euh, vous avez le détail, pour les agents de catégorie A, on est sur 135 euros par jour. Ceux de catégorie B, 90 et catégorie C, 75. Ce qui fait donc un total pour tout le monde, une charge budgétaire euh, possible de 12 600 euros. Je dis possible, puisque ça va être à chaque agent euh, de faire la démarche de, de venir vers la mairie en demandant euh, le versement de, de, de ces sommes. Il est donc proposé à l'Assemblée de mettre en œuvre la solution euh, que je viens de vous expliquer, afin d'éviter tout recours contentieux des agents concernés. Il est précisé qu'une délibération concordante est présentée au Conseil d'administration du CCS de la ville du chénéro cancourt avec le même objet. Ce qui a été fait hier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce dossier Madame Bilger. Non, je voulais simplement m'assurer que euh, c'était conforme à ce, qu été demandé, ce qui avait été demandé en fait... Euh, par les syndicats par la loi enfin pour être sûr que ça revienne pas une nouvelle fois ah et non. que le dossier soit purgé une bonne euh, fois pour toutes ou pas bah... Alors si, si la question c'est est ce que conforme à, la, à ce que le syndicat qui nous a le oui, je... au tribunal la réponse est non bien sûr, oui, on ne partage pas tout, complètement mais... la même vision oui. du, du dossier, non enfin non non oui. pas sur les faits mais sur l'interprétation, c'est le charme du droit hein. oui. euh, et les avocats sont assez doués là-dessus, mais on n'a pas la même vision que, que un certain nombre en tout cas de nos partenaires en sociaux fait, sur la globalité sur... du sujet. Quoi c'est somme en fait Là c'est vraiment pour traiter le cas particulier des agents oui. qui sont partis, euh, à qui on ne peut techniquement pas rendre de jours, quand vous êtes à la presse bien un peu compliqué de vous rendre des jours de congés, voilà le concept. Voilà. Donc, euh, donc on les a valorisés pour, par souci d'équité. Euh, voilà. C'est la valorisation en fait, ce qui s'appuie ah, sur, sur, sur, euh, sur, ouais. sur le montant moyen, des, un peu comme les heures supplémentaires selon les catégories hein, en, en franchise, et donc de façon à dire voilà, chaque jour dans ces catégories-là représente tellement montant temps. La question que vous posiez aussi sur le fait que cela clôt euh, le dossier, non, Alors, ça clôt pour la période concernée, c'est-à-dire ouais. là maintenant pour tout le monde, agents qui travaillent et agents qui, ayant quitté la collectivité c'est réglé, ouais. par contre pour les années précédentes, il y a encore un dossier en cours et pour l'instant, les recours en contentieux de la part du syndicat n'est pas, pas complètement terminé voilà. Après à la question, est-ce que le dialogue est rompu La réponse est non voilà. Est-ce que le dialogue est simple Pas toujours mais le dialogue n'est pas rompu, donc on continue à discuter de ce que j'ai pu capter des signaux de nos partenaires et une volonté de, de poursuivre le dialogue Voilà, on verra, on, on verra in fine comment nos conseils nous invitent à, à converger et voilà, c'est un dossier compliqué dont on hérite. Euh, là aussi, je, je, je refais pas l'histoire, euh, mais euh, mais à un moment, il y a, euh, en la matière une voilà, de la jurisprudence, et donc de part et d'autre, on, on, on s'appuie là-dessus, chacun étant à sa place. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de corriger ce qui pouvait être corrigé euh, dans les médias. Après, euh, l'antériorité du dossier euh, fait que les enjeux ne sont pas complètement anodins. Madame Ocringer. Merci. Vous dites effectivement que c'est les agents qui ont quitté la collective, enfin qui sont maintenant à la retraite. Euh, c'est à eux de faire la démarche pour venir effectivement euh, euh, récupérer euh, la, la somme qui leur est due. Euh, combien de temps ils ont pour faire, euh, pour faire cette démarche Est-ce que c'est cadré dans le temps ou à pas D'accord. Ok. Ça. Merci. Plus on ne peut pas. Effectivement. Y a-t-il sur, le, sur les délais, bien sûr. <rire> y a-t-il d'autres souhaits d'intervention Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions À ah, l'unanimité. Merci. Euh, monsieur Ribert, vous conservez la parole pour le maintenant traditionnel, euh, enfin, la, les modifications sur le tableau des emplois et des effectifs. Je vous rends le micro. Merci. Donc euh, pour cette fois-ci, nous avons trois modifications. La première concerne la création d'un emploi de bibliothécaire principal. En effet, euh, il s'agit de créer un emploi de bibliothécaire pour exercer les fonctions de directeur ou directrice de la bibliothèque puisque le directeur actuel, un titulaire du grade de bibliothécaire, a décidé de prendre une disponibilité pour convenance personnelle à partir du 18 juin prochain. Il doit donc être remplacé. Il n'est pas nécessaire de créer cet emploi au grade de bibliothécaire puisqu'il existe déjà dans le tableau des emplois, mais dans l'incertitude d'un recrutement à venir, il convient de créer l'emploi de bibliothécaire principal, grade qui pourra être détenu par le ou la candidate. Et on rappelle que ces fonctions, évidemment, peuvent être exercées par un titulaire ou un agent contractuel selon euh, les CV que nous euh, recevrons. Point numéro 2, création d'un emploi d'éducateur des activités physiques et sportives. En l'espèce, il s'agit d'un maître nageur sauveteur euh, qui va faire le tuilage avec le départ de quelqu'un qui est prévu et vu que c'est une une profession sur laquelle il est assez tendu finalement de procéder à des recrutements, l'idée là, on a une opportunité de le recruter plutôt que d'attendre, je crois que c'est on a, on a trois mois de tuilage en fait avec la personne qui va partir, mais on risquerait dans trois mois de ne pas trouver de, de maître nageur sauveteur. Enfin, suppression d'emploi en termes d'un processus de recrutement, Donc, comme on le fait d'habitude, hein, on, a, on a recruté des personnes à certains grades et donc on, euh, on éteint les, les différents postes, que ce soit emploi de technicien, je vais pas vous faire la liste, euh, des différents postes qui sont fermé. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention, des compléments d'infos sur ces modifications Madame Bilger Je ne sais pas si vous me répondrez parce qu'on est un, un petit peu hors cadre de la Délim. Euh, non, c'était en fait une question plus générale sur les recrutements qui étaient en cours, notamment euh, au niveau de la direction du euh, 119, euh, de la directrice... Euh, ou directeur hein, du 119 enfin, voilà il y avait quelques quelques recrutements euh, importants euh, est-ce qu'il y a des nouvelles ou, ou à alors, partager euh, avec nous comme comme euh, comme à chaque fois qu'un poste est vacant parfois avec un préavis assez court on s'emploie euh, voilà, à, à essayer de le pourvoir, euh, donc pour ce qui est de la direction du FJT, évidemment que nous sommes en recherche, on commence à recevoir des CV qui sont pas complètement en phase avec euh, avec, euh, voilà, des, des CV atypiques, on va dire ça comme ça, mais il y a des candidatures, donc on euh, sur des recrutements un peu sensibles comme celui-là, euh, on se laisse un tout petit, un peu de temps pour voir si le marché répond, et puis après euh, le seul levier pour accélérer c'est de la chasse, mais la chasse ça coûte cher, Voilà. donc on n'appuie pas sur le bouton à chaque fois, il euh, y a une question d'équilibre entre le laps de temps qu'on accepte euh, pour la vacance. Hein. Je rappelle que quand on va chercher des, des gens de la territoriale, il y a le prévu de trois mois. Donc, euh, le temps de recherche plus le temps de libération, ça nous amène en général à des vacances de poste de l'ordre de six mois. C'est la réalité de ce qu'on observe. Donc, euh, voilà, on... On s'est laissé jusqu'à la fin du mois de juin pour voir si on recevait, on reçoit des CV, mais qu'on en reçoive suffisamment de qualité pour commencer à entamer un process classique. Ce qu'on a réussi à faire sur un certain nombre de recrutements, et il y a des moments où on considère que même attendre 15 jours, c'est prendre trop de risques, et donc on part tout de suite en mode, en mode chasse. La chasse n'étant, je le rappelle, pas une garantie d'avoir des CV ou des CV de qualité. C'est juste qu'on accélère le process, mais, mais voilà. Donc, euh, donc, à chaque fois qu'on a des vacances de poste, on, on se dépêche d'eux. Euh, sur la bibliothèque, euh, puisque voilà notre directeur a, est parti en disponibilité, on est content là d'avoir un numéro 2, en l'occurrence un numéro 2 qui permet d'avoir un temps d'attente un peu plus confortable. Euh, ça, ça, ça reste un temps d'attente. Numéro 2 qui remplace le numéro 1, il a normalement du boulot pour deux, mais il est là un peu pour pallier ce genre de, de, de situation. Euh, C'est moins vrai en ce moment FJT, où la directrice adjointe nous avait quitté il y a quelques mois, et où on, on se retrouve là qu'une situation managériale un peu plus compliquée. Et donc, où, comme on l'a fait sur d'autres services, la direction générale... Euh, se démultiplie en tant qu'elle le peut pour euh, permettre de passer la phase de recherche de, de poste dans de bonnes conditions. Après, on n'a pas envie de bâcler et de recruter à la va-vite quelqu'un ou quelqu'une euh, qui serait pas euh, qui serait pas complètement euh, en face. Donc, c'est des métiers un peu particuliers. Il se trouve que là, en l'occurrence, pour ce qui est du FJT, il y, a, euh, il y a des réseaux professionnels, il y a donc des structures qui nous permettent de voilà de faire de la recherche d'emploi. C'est pas le cas dans tous les métiers. Il y a des endroits où c'est compliqué, il y a des endroits où le, la tension, je pense à l'informatique sur les métiers, est, est vraiment compliquée. Où on est obligé de s'aligner sur des prix de marché, si on veut conserver des compétences ou si on veut aller en chercher, là on est sur des métiers un peu particuliers que ce soit bibliothécaire ou directeur/directrice de JT C'est euh, voilà, c'est des, des congrégations un peu particulières, donc il faut se laisser un peu de temps et en tout cas on voilà, on est actif et vigilant et on, on reviendra vers vous comme on l'a été sur le, le, le CCAS, comme on l'a été sur les affaires générales où euh, en se laissant du temps, on a fini par trouver et, et accueillir des voilà des, des bonnes ressources il y a des moments où on va piocher sur des contractuels donc là on n'a pas le délai de prévenance de trois mois ça permet de raccourcir le process mais sur des métiers classiques de la territoriale euh, on est quand même plus prudent et en général on rajoute les trois mois de prévenance autant de autant de recherche voilà donc en fonction de la réalité de ce de ce qu'on a en, en, en au, autour du chef de service qui est, qui est parti on se laisse un peu plus de temps ou pas manuel qui nous parler de la chef du service d'état civil qui vient d'arriver, si j'ai bien compris, puisque on nous l'a présenté. Donc euh, voilà. Eh bien, euh, c'est Madame Anthony. On peut donner son nom. Elle est arrivée euh, il y a euh, dix jours. Dix jours. Euh, donc elle nous arrive de Nanterre. Hein. C'est quelqu'un qui euh, qui est dans le dans le métier depuis un certain temps. C'est une juriste de formation. Elle arrive d'une collectivité, collectivité un peu plus importante que nous puisque Nanterre est un petit peu plus peuplée que le chénère concours, mais elle, avait moins, enfin, elle était sur une partie plus, plus réduite, et donc euh, la polyvalence qu'elle peut trouver ici lui a paru intéressante, et son profil de juriste, à nous, nous a paru aussi intéressant, parce qu'elle va venir aussi renforcer la collectivité sur des compétences qu'il nous faut parfois aller chercher à l'extérieur, même si son, son cœur de métier, c'est les affaires générales, le cimetière, l'état civil, les élections, tout ce qu'on qu connaît. Donc là, on a... On est content d'avoir recruté une professionnelle expérimentée, mais il nous a fallu un peu de temps pour, pour la, la trouver et la faire venir. Et la charge mission L'Ordre de Noyer, qui est ici, donc je, que je vous présente, on donc va remplacer progressivement sa voisine de gauche, euh, Flavie Lebouc, Bouc, qui elle, va progressivement piquer le boulot du petit gars qui est au bout à gauche, qui a décidé de monter d'un étage. Donc On est dans une séquence de tuilage, euh, et par rapport à tout ce qu'on a voté en budget de temps en temps on a du tuilage négatif alors c'est c'est bon pour les finances mais ça n'est bon que pour les finances et ça n'est en tout cas pas la politique qu'on souhaite suivre mais à un moment on l'a subi et de temps en temps sur des sujets un peu sensibles on essaie d'anticiper et vous avez euh, physiquement la concrétisation de ce qu'on appelle un tuilage positif où on a, euh, même si c'est pas toujours simple euh, un, un vrai temps de passage de témoins avec des gens qui euh, voilà, qui... qui euh on le temps de transmettre les dossiers, ce qui est un peu plus agréable que quand vous arrivez dans un poste qui est vacant, parfois depuis un ou deux ans, et où euh, c'est le service qui sert de mémoire, et où c'est un peu compliqué de, de se remettre dans le bain. Voilà, ça a un prix, on en est d'accord. Mais en l'occurrence, pour le recrutement lors de noyer, euh, puisqu'elle nous vient du privé, on n'a pas eu les trois mois de prévenance, et, et pour le coup, entre le moment où on a déclenché la recherche et l'arrivée, il s'est passé euh, un mois et demi, deux mois. Voilà, ce qui est, ce qui est plutôt appréciable euh, sur euh, ce type de poste. Voilà pour l'actualité RH. Euh, monsieur. Juste, oui. juste pour ajouter par rapport à ce que disait Mme Pilger sur les JT, quand même important sur le CCS, c'est <coughs> qu'on a la nouvelle directrice du CCS qui va arriver à la fin du mois de juin, le 27, qui est d'une grande oui. ville aussi et qui, qui, a, qui avait un JT. Donc on aura quand même ce support-là, dans pas très longtemps, dans quatre semaines, de quelqu'un qui pourra soutenir les équipes du JT en attendant que le recrutement qui soit en cours, qui est en cours se concrétise Tout à fait. Merci, on va quand même voter à euh, moins qu'on l'ait déjà fait mais je suis pris d'un doute, c'est ça euh, sur les modifications de tableau des emplois effectifs y a-t-il des votes contre des abstentions à ah, l'unanimité merci, Et nous allons passer sur la dernière délibération RH monsieur Ribert, vous avez la parole pour nous parler des modalités de gratification des stagiaires Merci monsieur le maire donc effectivement, comme vous le savez euh, certainement, euh, toutes les durées de stage supérieures à deux mois, euh, la loi effectivement euh, Amène une gratification obligatoire euh, qui est de 3,90 euros par heure. Dans la collectivité, il arrive que finalement on a des stagiaires utiles à la collectivité et dont leur expérience est nécessaire, qui reste finalement moins de deux mois et aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité de les rétribuer. Donc il est proposé, et d'ailleurs je note une Petite coquille il y a marqué 3, euh, -dernière ligne, est marquée 3 l'avant-dernière ligne, c'est 3 euros heures par heure. Donc c'est évidemment, vous l'avez corrigé, 3 90 par heure. Euh, donc la même rémunération que quand c'est plus long. Euh, le versement de cette gratification ne sera évidemment pas automatique, elle dépendra de l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'accomplissement du stage, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un va être stagiaire 8 semaines qu'il aura une gratification, mais on se laisse la porte ouverte, si on a vraiment quelqu'un, et deux mois c'est quand même une période qui peut être longue, et si mutuellement ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas lui proposer une rémunération. Merci monsieur le maire. Merci, M. Ribéry. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette proposition Donc, on redit qu'il n'est pas automatique, mais qu'il laisse la porte ouverte. Pas de souhait d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci pour les stagiaires méritants qui bénéficieront de cette disposition. Euh, nous allons rentrer dans le monde gourmand de la restauration. et Madame Parmentier va nous présenter une modification temporaire des règles générales d'organisation de la restauration des personnes âgées et du personnel municipal vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le maire. Dans le cadre du projet de réhabilitation complète de la résidence des Chênes Verts, il était prévu une refonte complète des locaux destinés à la restauration municipale, tant la cuisine que la salle de restauration. L'abandon du projet de réhabilitation devenu trop coûteux en comparaison avec la solution construction neuve a conduit le CCAS à lancer une rénovation légère des parties communes de la résidence et la remise en état d'une vingtaine de studios. La ville qui gère directement la restauration des personnes âgées et du personnel municipal dans les locaux du riz de Jardin, de la résidence des Verts, doit conduire une rénovation légère de la cuisine. Ces travaux visent à remettre en conformité la cuisine aux normes HACCP obligatoires. Les travaux vont commencer le 30 mai 2022 et leur durée être, devrait être de l'ordre de 6 à 8 semaines. Pendant cette période, la cuisine ne produira donc pas de repas. Afin de conserver un service de restauration pour les seniors et le personnel communal, il sera temporairement fait appel à un prestataire de service pour assurer la fourniture des repas en liaison froide. Ce prestataire, c'est la société Sorest, que l'on connaît pour le compte du CCAS euh, qui fournit les repas de, de portage à domicile. Donc pendant cette période, l'offre proposée doit donc être simplifiée, et c'est pour cette raison que nous délibérons aujourd'hui, pour adapter les caractéristiques et les tarifs de services de restauration. L'offre destinée aux personnes âgées n'est pas modifiée. En revanche, l'offre au personnel communal devient temporairement unique, sur la base d'une formule complète, avec les mêmes plats que pour les personnes âgées. C'est un menu à cinq composantes, qui s'appelle l'idée du jour, qui est donc maintenu alors que les formules idée duo et idée de saison sont temporairement abandonnées. Afin de ne pas pénaliser les agents qui ont recours majoritairement aux formules allégées, il est proposé que pendant toute la période de fermeture de la cuisine, ce soit le tarif idée duo et idée de saison, tel qui résulte de la délibération du 18 décembre 2012, qui soit appliqué. Ça veut dire je vous explique en deux secondes que les, le personnel qui a acheté des tickets pour les idées duo et idées de saison pourront les utiliser pour le, la formule complète. À la rentrée 2022, alors on parle de la rentrée de septembre, seront proposées au personnel de nouvelles formules de restauration qui sont en cours de réflexion en concertation avec les représentants du personnel et qui seront présentées au conseil municipal de juillet 2022, donc le 6, il me semble. Ce sera également l'occasion de revoir les catégories tarifaires qui ne correspondent plus avec les seuils d'échelon existants dans la fonction publique territoriale, mais également une révision tarifaire car les tarifs n'ont pas été réexaminés depuis 2013. Enfin, ce sera également le moment de revoir le mode de facturation car le système actuel de billetterie est totalement obsolète. Merci Madame Parmentier. Vous les avez tous éteints, là, ils sont à jour de cotisation. Des souhaits d'intervention sur les menus Les règles d'accès Carte d'abonnement Fabien bien. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer au marché forain avec le choix du délégataire et l'adoption du cahier des charges. La parole est à Monsieur Sévly, mais qui a déjà le micro en main. Merci Monsieur le Maire. Euh, donc comme vous le savez, le marché forain situé rue des Deux Frères fait l'objet d'une délégation de services publics. Or cette délégation arrivait à échéance le 31 mai 2022. Donc euh, nous avions déjà délibéré le 19 janvier euh, pour poursuivre euh, cette délégation de services publics sous la forme d'un affirmage en envoyant un avis de consultation, l'équivalent d'un appel d'offres. Euh, seule la société Loiseau Marché a répondu à cet avis de consultation euh, dans des conditions très proches euh, de celles précédemment en vigueur. Donc, Il s'agit d'une un, redevance forfaitaire de 14 500 euros avec un intéressement pour la ville au résultat brut d'exploitation à 50%. Pour, euh, 50%. Donc euh, sur cette base, il est proposé à l'Assemblée de déléguer à la société l'oiseau-marché le service public pour la gestion du marché forain euh, pour une durée de 18 mois euh, et d'approuver le cahier des charges euh, joint à la résolution. Merci beaucoup Monsieur Sévoli. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération Je guette des mains, je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité. Merci. Délibération suivante concerne proposition de gratuité d'activité municipale pour les enfants mineurs des étrangers bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire. ou en attend de son obtention. Je passe sans attendre la parole à Madame Charpentier. Merci Monsieur le maire. Depuis le 24 février 2022, il y a trois mois, jour pour jour, le conflit en Ukraine a provoqué la fuite de plus de 4 millions de réfugiés. Pour rappel, l'asile est la protection accordée par un État à un étranger qui risque sa vie dans son pays. Il existe deux formes de protection par l'asile, le statut de réfugié et la protection subsidiaire accordée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le dispositif de protection temporaire est un dispositif particulier décidé au niveau européen lors d'afflux massifs de personnes déplacées fuyant leur pays en guerre ressortissant de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Ce dispositif exceptionnel et temporaire est autorisé par une décision du Conseil de l'Union européenne pour une période d'un an pouvant être prolongée de deux ans maximum. Le Conseil peut à tout moment y mettre fin si la situation dans le pays d'origine permet un retour sûr et durable des personnes déplacées. Dans le contexte actuel, l'Union européenne a décidé d'activer la protection temporaire pour l'Ukraine le 4 mars 2022. Sur le sol français, le bénéficiaire de la protection temporaire se voit remettre une autorisation provisoire de séjour sur notre territoire national d'une durée de six mois portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire. Ce dispositif s'accompagne d'un certain nombre de droits soumis à conditions. Allocation, aide personnalisée au logement, assurance maladie, accès au travail, à un hébergement, demande d'asile, accès à la scolarité, etc., manifestation de la solidarité nationale. Par ailleurs, les enfants de 0 à 3 ans déplacés d'Ukraine bénéficiaient de, depuis début avril d'un accueil gratuit au sein des crèches sur les places vacantes dans les établissements financés par la CAF au titre de la prestation de services uniques. Au Chénère au Concours, actuellement 7 écoles primaires publiques accueillent des élèves déplacés d'Ukraine, soit 10 enfants en tout. Euh, aucune demande n'a été formulée en revanche au, au sein d'un établissement d'accueil du jeune enfant de la commune. Pour les activités périscolaires et extrascolaires communales, l'idée est d'alléger le quotidien des familles déplacées, de leur permettre de disposer du temps nécessaire à la réalisation de toutes les démarches administratives, tout en favorisant pour les enfants le lien social et leur intégration par la pratique du français. Il nous paraît donc évident de proposer à ces familles la gratuité tarifaire dans la mesure où elles ne disposent pas de ressources suffisantes. Dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal d'instaurer pour les enfants mineurs des étrangers résidant sur la commune du Chénère au concours qui bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire ou en attente de son obtention, la gratuité des activités municipales suivantes pour la période du 4 mars au 31 août 2022, restauration scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs, séjour d'été, cap jeune. Voilà, sport pour aventure tout ça. Voilà, monsieur le maire. Merci madame Charpentier. Je crois avoir compris qu'il y a eu quelques débats en commission sur le sujet, donc je suis tout à fait preneur que ces débats se prolongent pour que je puisse éventuellement apporter mon petit grain de sel sur le sujet, comprendre ce qui a pu motiver certaines prises de position, tout à fait légitimes, puisque les commissions servent à ça. Donc sans attendre, je passe la parole à madame Lemeney qui tend le bras. Merci. Alors, bien entendu, euh, nous voterons euh, cette délibération, je tiens à le préciser, parce que je crois que c'est notre devoir et notre conscience d'aider tous ces enfants euh, déplacés qui, en plus, ont subi des traumatismes euh, importants. Voilà. Dans la, la seule chose, nous, euh, je suis intervenue en commission, euh, un peu en tant que juriste, c'est que c'était la façon juridique le support juridique que vous avez pris qui moi m'a un petit peu ennuyé parce que il existe au sein de la mairie une commission d'arbitrage qui donc étudie tous les dossiers en fonction euh, des personnes et ceci quelles que soient les personnes que ce soit des Chinésiens, que ce soit des qui peuvent être tout d'un coup plongés dans une situation euh, très difficile et aussi bien euh, des personnes qui viennent d'autres pays euh, étrangers. voilà. Et je pense que vous avez compris la signification de, de pour moi de prendre cette délibération officielle qui, euh, sur le principe, est assez universelle puisqu'elle dit que toutes les personnes bénéficiant euh, d'une protection temporaire euh, ont la gratuité. D'abord, je signale, c'est la première fois qu'on introduit la gratuité. Hein Donc euh, c'est quand même une notion, un précédent euh, important, et que s'il y avait d'autres conflits ou d'autres pays par parallélisme des formes, il faudrait aussi employer cette dé une délibération. Voilà. Donc je pensais qu'il était plus juste aussi bien. Alors je bien sûr ce que vivent ces enfants, c'est euh, non mais c'est l'horreur absolue. Alors je veux pas faire de comparaison, mais moi, de, dans le passé, je ne vais pas vous raconter, euh, quand j'étais en poste, euh, j'ai vu des gens aussi d'Afrique qui étaient sous euh, protection tempéraire et qui, eux, n'ont pas eu accès euh, ni à la CAF, ni à certaines choses. Et je pense que si on passait par la commission d'arbitrage, ça nécessite que le CCAS prenne en charge... Donc, euh, la, la gratuité, si vous voulez, on les met au, au tarif euh, le plus bas, qui est pas un très haut tarif, et que prend en charge la CAF. Et ça impose aussi qu'on prenne en compte toute la situation de ces familles. Parce que euh, demain… Euh, malheureusement, on sait que le conflit rentre dans quelque chose de long. Donc, il faut connaître bien la situation de ces familles, voir quelle aide qu'on peut apporter, euh, etc. Voilà. Donc, moi, c'était un souci, en fait, d'équité pour tout le monde, euh, parce qu'il y a aussi euh, des Chinois qui peuvent se retrouver du jour au lendemain avec un RSA et euh, voilà, et, et qui viendront pas. Et euh, donc, c'est la façon dont vous l'avez libellé qui m'a dérangée. Voilà, je vous le dis franchement. Bien. Merci de, de cet éclairage, merci de l'annonce du vote également. Euh, alors je vais recontextualiser, hein, même si vous avez compris quel était le sujet. On, on a une dizaine d'enfants ukrainiens et l'été approche. Donc je vais le faire un peu cash, un peu binaire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On peut ne rien faire. Euh, on sait qu'ils ont voilà. Donc on a cherché le véhicule juridique le plus approprié ou le moins inapproprié. Si vous en trouvez un meilleur, on y a passé un peu de temps. Oui, mais le cadre juridique ne nous paraissait pas suffisamment... Enfin, on a passé du temps avec l'administration là-dessus et, et euh, le choix qu'on a fait, c'est celui qu'on vous propose, qui vise à répondre, évidemment, et je rappelle que la délibération, elle est bordée dans le temps, donc le risque financier et, euh, et le... Non, non, mais je, je, je réponds, je réponds, euh, voilà. On, on a essayé de cadrer le sujet, le sujet, c'était d'apporter la réponse juridiquement la plus robuste au traitement du passage de l'été pour cette dizaine d'enfants, parce qu'a priori, on ne nous annonce pas l'arrivée de, de 450 enfants, voilà. Voilà, bon... Donc j'essaie je, je, d'apporter, là c'est encore plus facile parce que ça, ça, ça va être, voilà, et c'est cadré. Donc c'est une réponse ponctuelle, précise, qui nous paraît, nous, juridiquement propre, mais c'est discutable, à la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui sur le généraux concours sur la question de est ce que demain il y aura plus ou moins de réfugiés j'entends un peu tout et son contraire à la fois euh, et, et peut-être que véronique siadou pourra nous en redire des annonces de l'éducation nationale d'arrivée d'enfants en plus et de l'autre côté on nous explique qu'on a déjà un reflux assez massif de manière générale de réfugiés qui repartent vers l'est de l'europe parce que euh, en tout cas dans l'ouest de l'ukraine la situation permet à des gens qui étaient partis de revenir. Voilà, donc on va, on va laisser passer l'été pour voir ce qu'on aura à, à régler. Après, sur l'autre question, pas philosophique, mais pas loin, de la question de la manière dont on traite des réfugiés versus des gens qui sont très en difficulté de manière durable sur notre, dans notre pays, euh, elle, elle, elle est permanente. Euh, on, on a une politique de droit d'asile qui a été rappelée, C'était pas anodin dans le cours de la délibre, qui fait qu'évidemment, on a un traitement d'exception par rapport à des situations d'urgence, et qui peut donner un sentiment d'inéquité de traitement par rapport à des gens qui sont dans des situations très difficiles. Je rappelle qu'on a des gens qui sont à la rue en France. Voilà. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'on aide un réfugié qui arrive et qui n'a rien, on est fondé à se dire « Ok, pourquoi on ne file pas au SDF qui est là depuis longtemps ?» Voilà, bon, ça c'est des questions qui dépassent un peu le cadre du conseil municipal. Le choix qui a été fait dans d'autres pays, c'est de conserver une partie de nos moyens pour venir en aide à des réfugiés qui tapent à la porte de ce pays depuis euh, que ce pays existe sous, sous la forme que vous le connaissez, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas rien pour les gens qui sont en situation difficile et qu'on ne fait pas rien pour les élèves mais il y a des canaux différents, il y a des moyens différents, donc je pense qu'à un moment à chaque fois qu'on a cette question, on se la repose individuellement, mais en tout cas dans cette assemblée il faut se redire que voilà, il des, on fait, on fait des choses, on fait pas mal de choses pour les gens qui sont en aide et donc on n'oublie pas par rapport aux personnes que vous évoquez, aux chaînes des contrats qui sont en difficulté, le CCS, les traites, les aides, etc. Et donc, on ne prend pas de l'argent de cette partie-là pour le donner aux autres. Mais je crois que c'est important de redire que tant qu'on est, et on peut considérer jusqu'à la fin de l'été, on est dans cette forme d'urgence, on a une responsabilité collective à essayer de faire nos meilleurs efforts pour euh, traiter l'urgence euh, des de, de, de réfugiés. Après, passer un certain laps de temps, ils vont être régularisés, traités, rentrés dans un système un peu plus de droit commun, et ces sujets vont s'atténuer. Moi, ce que, ce que, ce que m'a dit Violaine c'est qu'on n'avait pas le temps entre une commission d'arbitrage enfin pour y avoir CG c'est quand même assez rapide et ce, que, et ce que je voulais dire par là c'est que déjà que ces familles puissent aussi euh, passer par l'assistante sociale, parce que on ne sait pas si cette situation va perdurer, permettrait qu'on ne soit pas dans cette situation d'urgence. Parce que euh, prendre leurs, leurs enfants, euh, c'est très bien, mais euh, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre euh, Vous dites on va les régulariser, donc ils seront traités comme les autres. Euh, je, Madame je, je le pense méné, que... prenez un micro pour que Alors, notre... Oui, oui. Pas bon, je vous entends. Non, mais je, je, je pensais tout simplement que euh, quand euh, on a des des systèmes d'exception comme ça, euh, crée souvent une difficulté, une compréhension qu'on pouvait simplement éviter. Mais sur le bien fondé de cette délibération, je la partage, mais alors là, à 100%, vous voyez, bon, c'est tout, pour mais c'est un point Mais pour le coup, ça me rassure, mais ça veut dire je vous, ça, ça veut que, dire qu que je de, préfère vous signaler... En termes de compréhension, elle est, euh, je ne crois pas qu'il y ait de sujet sur la compréhension, et on partage, le conseil oui, municipal est allez, très transparent, oui, et donc toute voilà. la population qui pourrait s'interroger. Alors, je rappelle d'abord que la commission d'arbitrage que vous évoquez, elle n'a pas été reconstituée depuis qu'on a été élu. Euh, oui, mais c'est bien non, dommage. Non, mais c'est peut-être bien dommage, mais en tout cas, à cet instant-là, on n'a pas l'outil à la main. Et comme vous l'a dit Madame Charpentier en commission, le sujet c'est d'aller relativement vite. Et je Madame pense Madame que là, la, Monsieur le Maire, là vous soulevez un point quand même important. Excusez-moi. Je C'est de... souvent des points importants, Madame. Non. Madame <rire> oui, vous soulevez <rire> un point important. Si vous me dites que vous n'avez pas reconstitué la commission d'arbitrage, ça veut dire que on statuait sur euh, des familles qui avaient un problème particulier et qui euh, pouvaient pas payer les, la cantine, etc. Donc ça veut dire vous me dites qu'on les aide Ben bah non, ça veut dire que ces familles-là ne peuvent pas venir à la mairie et dire « je voudrais un autre tarif ». or très souvent ils sont accueillis par le CCS, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas eu de demande, on n'a pas créé la commission. En tout cas, là je ne veux pas qu'on mélange le sujet. Le sujet de la délibération, c'est de trouver le moyen de traiter la situation pour l'instant d'une dizaine d'enfants pour passer l'été. Mais moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on puisse penser que le CHENEF favorise aussi quand il y aura d'autres conflits. voilà c'est euh, ce que je voulais vous dire. L'avantage voilà. de cette méthode, voilà. c'est quand il y aura d'autres conflits, on redébattra ensemble des moyens qu'on souhaite consacrer à traitement de ces conflits. Je ne veux, oui. veux pas être plus démocratique, transparent, etc. Bah, parce voilà. que la commission ouais. d'arbitrage, elle n'est pas hyper transparente. Vous voyez, Elle ne passe pas en conseil, etc. Donc moi, à un moment, je préfère que sur des sujets comme ça, on se dise les choses, que chacun d'ailleurs entende les positions, hein, toutes tout, tout, tout, respectuelles qu'elles ah. soient. Et, et d'abord, on va souhaiter qu'il n'y ait quand même pas des conflits tous les deux matins. Et que sur des pas, sujets comme enfin, ça, bon, en, euh, fonction, euh, en ouais. fonction de la réalité, de ce qu'on a à vivre sur le territoire, hein, parce que les réfugiés ukrainiens, il y en a partout dans le pays, euh, d'une commune à l'autre, y compris d'ailleurs sur le territoire. De ah, toute façon, les, les réalités ne sont pas les mêmes. Le, à, un, à un moment, il ouais. y a peut-être des choses où on aura des, des sujets plus importants à traiter, et il y a peut-être ouais. des situations où ça sera complètement. Ça enfin, se moi, ce, ce que nous. je souhaite, c'est en tout cas, c'est effectivement quand on passe par le canal du CCAS, on permet d'aider la famille dans sa globalité. Oui, voilà. Je crois que et, fait, le CCAS. et je pense que c'est vraiment important. Voilà. J'entends. Voilà. Bien, sur ces sujets, si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre Y a-t-il des abstentions À l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer sur la partie scolaire. Je vais donner la parole à Madame Siadou qui va nous parler de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école Blanche de Castille pour l'année scolaire 2021-2022. Madame Siadou. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Euh, donc euh, cette libération est assez euh, classique puisque nous la passons tous les ans. Donc euh, quand il y a un élève scolarisé dans une école privée euh, euh, sous contrat, élémentaire privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence, donc il y a une obligation de prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement de l'école, euh, donc ce qui répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Euh, donc c'est euh, l'article 442 alinéa 5 du code de l'éducation. Donc, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association doivent être prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Donc, cette participation de la commune, elle est calculée euh, par élève uniquement chez Nécourtois et par an, donc en fonction du coût de fonctionnement euh, relatif à l'externat des écoles publiques de la commune. Euh, donc depuis euh, 2005, euh, donc euh, la commune se base sur le montant forfaitaire euh, qui a été euh, défini par euh, l'AME 78, donc l'association des maires euh, adjoints délégués à l'enseignement des Yvelines. Donc c'est 488, euh, 488 euros pour un enfant euh, scolarisé en école euh, primaire en école élémentaire et euh, 973 euros pour euh, les enfants qui sont scolarisés en maternelle. Donc l'année dernière, euh, donc pendant dix ans, en fait, ce forfait n'avait pas, euh, évolu pas évolué. Enfin, le forfait euh, Blanche de Castille percevait 382,50 euros par euh, enfant gêné courtois euh, scolarisé donc à Blanche. Et ce forfait n'avait pas été euh, réévalué. Donc l'année dernière, nous avions voté une délibération. De façon à ce que Blanche de Castille euh, perçoive donc le, le même montant que le montant fixé par la ME 78. Donc, cette année, euh, donc, euh, il y a un petit peu moins d'enfants euh, chez Nécourtois scolarisés à Blanche de Castille. Donc, euh, le montant euh, que nous sommes amenés à voter aujourd'hui s'élève à 133 652 euros, soit 8 778, 8 778 euros de moins que l'année dernière. Donc, en raison du fait qu'il y a moins d'enfants chez Nécourtois à Blanche de Castille. Voilà, donc donc euh, Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des votes pour ou contre. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention d'abord oui. Pas de souhaits d'intervention, y a-t-il des votes contre, des abstentions, à l'unanimité Merci, vous conservez euh, la parole de Mme oui. Siadou pour nous parler de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2021-2022. Donc, pareil, selon le, le code de l'éducation, donc l'article l 2128, lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domicilée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Donc, il y a euh, des critères hein, pour lesquels on est, on est obligé euh, d'accepter euh, qu'un enfant euh, ne soit pas scolarisé sur sa commune de résidence, qui sont des obligations euh, professionnelles des parents euh, qui restent dans une commune qui n'assure pas, donc euh, directement ou indirectement, la restauration ou la garde d'enfants, des raisons médicales de l'enfant ou l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, ou l'inscription dans une classe spéciale. Donc euh, aujourd'hui, euh, la semaine dernière, euh, on a on a fait les premières euh, commissions donc de, de dérogation. Voilà, bien évidemment, nous aujourd'hui, on essaye euh, au maximum, enfin, euh, de, de refuser euh, que des enfants, notamment euh, qui sont enchaînés au concours euh, limite Versailles, soient scolarisés sur. Euh, sur Versailles euh, on est très souvent confronté à, à des problématiques de fratrie donc on est obligé d'accepter on a aussi des familles versaillaises qui viennent s'installer au Chénet parce que c'est plus facile parfois de se loger ou d'avoir une maison et donc on est toujours un petit peu coincé donc là cette année euh, on a on est toujours encore obligé de de financer pour 47 enfants euh, euh, principalement euh, à Versailles et euh, et l'autre côté nous on, on, donc on est on est obligé d'indemniser euh, enfin pour 11 enfants qui sont scolarisés euh, non et on a 11 enfants scolarisés sur la commune pour lesquels, lesquels les communes limitrophes nous indemnisent donc voilà donc on a gagné 1800 euros sur l'année dernière ce qui est pas énorme mais ce sont quelques dérogations euh, refusées et et voilà, donc on, on, là, on, uti on, on, on utilise les mêmes tarifs qu'évoqués tout à l'heure de l'AME 78, donc 973 et, et 488, il y a juste une petite par particularité avec Garche et, et Saint-Rémy-les-Chevreuses, mais qui concerne deux enfants, donc c'est assez euh, voilà, anecdotique exactement. Donc est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention Je n'en vois pas, y a-t-il des votes contre des abstentions l'unanimité. Merci beaucoup. Et je, je, oui. Si je peux juste je préciser une chose, c'est qu'on a parlé de, des enfants ukrainiens. Donc aujourd'hui, on a neuf enfants qui sont scolarisés dans les écoles de la commune. Euh, L'inspecteur nous a effectivement annoncé qu'on aurait probablement d'autres enfants qui allaient arriver, mais euh, ils il annoncent ça à toutes les communes euh, du département. Aujourd'hui, euh, pour qu'un enfant puisse être scolarisé, je le rappelle, dans une école de la commune, il faut qu'il soit logé euh, dans, une, euh, enfin, dans un logement de la commune. Donc euh, à ce jour, nous n'avons pas eu de demande supplémentaire. Merci pour ces précisions. Euh, je vais redonner la parole à Madame Charpentier qui va nous parler de la course, la chaîne Rock Color avec les fixations des règles générales d'organisation et les tarifs. Madame Charpentier. Alors, en fait, on aurait voulu que, que, que des membres de... En fait, ça a été à l'initiative des membres de la commission sport, loisirs et culture du Conseil municipal des jeunes. Donc, on aurait souhaité qu'ils viennent, mais c'est trop tard pour eux. Voilà, donc ils sont ils sont restés chez eux. Et, et cette première édition de la chaîne Rock Color aura lieu le samedi 2 juillet. Il s'agit d'une course à pied, OK, mais euh, on peut aussi marcher donc environ 3 km sans chrono, car le but n'est pas d'être le plus rapide, mais de ressortir coloré après avoir traversé des zones de couleur implantés tout au long du parcours où les coureurs se feront asperger de poudre colorée. Ces Color Run, en fait, sont issus de la tradition indienne Holi, c'est la fête des couleurs pour fêter l'arrivée du printemps, bon moyen de transcender les castes en se jetant de la poudre multicolore sur le corps. Elle célèbre donc le partage et le bien-être autour des valeurs sportives et fédératrices. C'est donc un événement jovial, positif et coloré. L'essentiel étant de participer même en marchant. Donc on vous attend tous le 2 juillet. Le départ et l'arrivée de la course sont prévus au parc Aubert. Il y aura une boucle en passant par la rue Moxoris, le chemin des écoliers, le stade et le, le, le long de l'église Saint-Germain pour rejoindre le, le parc Aubert. Les participants devront porter un haut blanc pour devenir de véritables arc-en-ciel à la fin de la course. C'est très à la mode des arc-en-ciel au chênais. Euh, la poudre de couleur utilisée est évidemment non toxique. Euh, elle est constituée à partir de fécule de maïs complétée par un pigment colorant naturel. Elle est donc biodégradable et finit par partir d'elle-même sur le sol. Cha Chaque couleur a une symbolique. Je ne sais pas si vous le saviez. Le vert, c'est l'harmonie. Le rouge, c'est la joie et l'amour. Et le bleu, la vitalité. Voilà. <rire> bon, je, je, je simplifie. Hein. Euh, donc, la course sera ouverte à toute personne de plus de 6 ans, indépendamment de sa domiciliation. C'est important. Une autorisation parentale sera nécessaire pour les mineurs. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte qui va donc faire la course avec eux. Le, le nombre de participants sera limité à environ 400 personnes, il n'y aura pas de certificat médical à, à fournir car la course n'est pas chronométrée, ils peuvent marcher. La, la tarification proposée est la suivante, de 6 à 11 ans c'est gratuit et à partir de 12 ans c'est 5 euros et donc nous avons eu la discussion en commission, l'adulte qui accompagne l'enfant va payer lui aussi 5 euros. Euh, les inscriptions et le paiement ont lieu sur le guichet, le guichet numérique euh, unique et pardon auprès de l'accueil famille. T'exagères. Ouais, bon. Alors le coût. C'est vrai. Ça. Le coût est de 5 000 euros environ et les recettes environ 1 000 euros et il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver l'organisation de cette première chaîne rock Color, c'est-à-dire un aller simple pour l'Inde. Voilà. C'est beau. Hein Présenter comme ça, ça laisse sans voix. Attends, attends je pas fini. Ah. À la fin, ça va te finir en un nuage de fumée multicolore rempli d'espoir. C'est comme ça qu'ils disent. On a... ah bien, Madame Alquet, vous avez le micro. Merci. Je vous en prie. Bon, bon, c'est une activité, effectivement, à la mode qu'on voit dans beaucoup de villes. Donc, euh, bon, euh, alors je ferai deux commentaires. Le premier, c'est que ça coûte quand même beaucoup d'argent. 5 000 euros plus les, les heures supplémentaires des agents. Donc, euh, bon, donc on peut... Si on peut essayer de ne pas trop dépenser, ce serait bien. Bon. Euh, et l'autre commentaire, c'est que effectivement, vous avez évoqué le Conseil municipal des jeunes, que nous n'avons pas eu l'honneur de, de voir. Donc, ce serait quand même intéressant. C'est quand même un exercice pédagogique pour les apprendre à, à devenir citoyens. Donc, c'est un petit peu dommage que le Conseil ne soit pas du tout euh, impliqué dans le processus. Alors, euh, je rebondis sur le premier élément, euh, ça coûte de l'argent, ça coûte un peu d'argent. Enfin, moi, euh, voilà, soit on décide de rien faire, soit, soit on anime un peu la ville. Ouais. C'est jamais complètement gratuit. Voilà. Donc, je vous laisse, je vous laisse apprécier le rapport coût qualité. Mais euh, la dernière fois qu'on a investi par cobert avec la chasse aux œufs, le retour a été extrêmement positif et les coûts engagés, qui n'étaient pas neutres, euh, me paraissent avoir été utilement euh, dépensé. Sur euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, je l'ai oublié, mais vous allez me redire. Oui, le CMJ. Alors, euh, euh, on, Madame Charpentier vient le dire, euh, il y a des sujets d'horaire, euh, il ne s'agit pas de vous priver des contacts avec le CMJ. Moi, ce que je vous propose, parce que non, on est en train de, de, de le faire vivre, et j'ai demandé à un certain nombre d'élus de venir présenter pour leur délégation. Donc, euh, si vous en êtes d'accord, je serais ravi qu'un euh, élu d'opposition vienne expliquer à quoi sert un élu d'opposition dans un conseil, et donc de manière tout à fait libre. Euh, euh, voilà, vous verrez, c'est intéressant. Euh, je, je peux venir avec vous puisque j'ai occupé cette fonction j'ai des choses à dire euh, Non, blague à part blague à part, vous verrez que plancher devant des enfants euh, de 9 à 13 ans et essayer de leur expliquer ce que vous faites n'est pas forcément l'exercice le plus simple répondre à des questions assez cash n'est pas non plus l'exercice le plus simple donc franchement enfin, je vous invite à le faire bien volontiers, on les réunit en général le samedi matin et donc si vous êtes dispo l'une ou l'un d'entre vous avec grand plaisir Voilà. Euh, évidemment qu'on va essayer de trouver un moment euh, dans l'année je l'espère de nous rencontrer encore constitués, mais vous comprendrez que tant qu'on est dans le temps scolaire, c'est pas évident de, le, de les mobiliser, euh, passer une certaine heure, euh, et leurs parents sont vigilants. voilà. Mais il n'y a pas de pas de volonté de vous les cacher, euh, ils sont visibles, ils sont d'ailleurs présents sur un certain nombre d'événements, que ce soit des événements commémoratifs ou des animations, je pense qu'ils seront présents à cette, à cette manifestation. Et l'idée, je le redis aussi, c'est que euh, on puisse les accompagner sur la réalisation de projets qu'ils nous proposent, celui-là en fait un peu partie. L'idée c'est aussi qu'on soit capable de réaborder entre adultes, des sujets qu'ils, eux, n'ont pas de tabou à aborder avec nous, et des sujets que nous n'osons plus, moi le premier, aborder avec un conseil municipal normal, parce qu'on euh, considère que ça va être compliqué. En tout cas, ils nous renvoient sur des sujets euh, comme la propreté, comme, voilà, ils abordent ça de manière assez novatrice, et je pense que ça va être pour nous l'occasion de réouvrir le débat sur des choses qu'ils nous renvoient. Euh, ce sont des, effectivement, des futurs citoyens, ceux-là, en tout cas, sont très engagés. Donc, euh, on n'est pas que dans un exercice d'éducation de, de, civique on est aussi possiblement avec des gens, des, des jeunes gens qui sont capables de nous stimuler et de nous permettre de réaborder entre nous, à notre niveau, des, des choses. Après, voilà, si on peut de temps en temps on leur permettre de concrétiser des propositions qu'ils font, on, on le fait, en tout cas, le, voilà, le, le, cette proposition émane plutôt du, du CMJ. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention Madame Fauvel et Monsieur Toledano. Moi, c'est juste, je ne sais pas, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Moi, j'avais juste un petit point, Madame Charpentier l'a rappelé. Je... Ça ne marche pas mais Je peux parler plus fort Non, non c'est pour ça, la ça bon. Il faut, il faut. Dans ça marche le micro bon. Voilà, c'est bon. Euh, en commission, j'avais évoqué, évoqué le parent qui va accompagner l'enfant de moins de 12 ans, donc entre 6 et 11 ans, c'est gratuit. J'aurais voulu qu'on rajoute, et je l'ai dit, que la tarification pour les parents accompagnants serait de 5 euros. Ça a été dit, ce pas écrit dans la tarification. Juste ça, c'était un petit point, parce que c'est marqué à partir de 12 ans. Et si on ne veut pas de problème, ça serait bien qu'on rajoute que l'adulte accompagnant devra payer 5 euros. Oui, mais vous allez avoir des soucis. Même si les gens vont sur une plateforme pour s'inscrire, vous pouvez avoir des gens qui aillent avec famille en disant, c'est pas marqué. C'est juste un petit point. À marquer. Vous faites comme vous voulez. On a, euh, les, les services étaient là. Ah, si ça vous embête, vous mettez, pas, vous mettez pas. Pas compliqué de le... Je tourne dans l'administration. On peut intégrer cette modification et la haute enceinte. OK, ça marche. Monsieur Toledano. Attendez hum. que le, voilà le son arrive ça y est. Oui, à le bonsoir à tout le monde. Juste un point de détail euh, au sujet de des produits utilisés, j'ai bien entendu qu'il était biodégradable et donc parce que euh, pour nettoyer cela, c'est c'est pas évident, euh, juste la précision au niveau du délai de de la dégradation de cela, mais l'élément que je voulais m'assurer, s'il n'avait pas d'effet irritant sur les conjonctifs, puisqu'ils vont se projeter ce produit sur la face. Voilà. Non, il y a, alors, ouais, euh, on met des lunettes. Voilà, J'ai pas entendu ça. Comme l'a dit Madame Alquier, on n'est pas complètement pionnier. Donc, euh, alors, je, je suis pas chimiste, hein, mais je présume que si les autres cours sont autorisés, euh, vos confrères ont dû assez légitimement s'inquiéter de savoir si euh, les poudres euh, n'esquintaient pas ni la peau ni les yeux. Donc, euh, voilà. On, enfin, en tout cas, on ne prendra pas des produits autres que homologué. Il y a des lunettes pour courir. Enfin, on prend, on prend l'ensemble ah, des précautions, voilà, pour, pour éviter tout risque. Euh, voilà. Mais, enfin, euh, votre remarque est légitime, et donc, euh, je vous invite à. Voilà, Madame, Madame Charpentier a omis de lire cet élément-là, mais il est dans la délibération. Sous ces réserves, y a-t-il d'autres souhaits d'intervention Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre Y a-t-il des abstentions À l'unanimité, merci. Ah Pas du tout. Nous abordons maintenant euh, une délibération toute simple. Euh, où il va être demandé de, au conseil municipal de donner son avis sur la délimitation d'une zone commerciale au généraux concours. Mais je laisse Monsieur Jarry dévoiler le sujet, qui appellera sans doute un certain nombre de réactions. Merci M. le maire et, et bonsoir à tous et à toutes. Le centre commercial de Paris 2 est un équipement emblématique de l'Ouest parisien et depuis son ouverture en 1969 au groupe 200 commerçants. Il constitue le corps économique de notre ville avec l'emploi à peu près de 2220 personnes. Un certain nombre d'investissements ont été réalisés en 2018, dont un cinéma UGC Cinécité. Concernant l'ouverture dominicale, les principes du Code du travail sont respectés. Ils sont précisés dans la libération sujointe. jointe. Ils concernent avant tout donc le repos hebdomadaire et, et sa qualification. De plus, les dérogations classiques, que ce soit dans le secteur alimentaire, ou le commerce de détail, sont également respectés. Dans notre ville, depuis plusieurs années, nous avons adopté, après vote du conseil municipal, la mise en place de 12 dimanches par année. Pour ne pas passer par cette auguration, il existe des centres commerciaux ouverts le dimanche. Il s'agit de ceux situés dans une zone commerciale qui se caractérise par une offre commerciale et une demande potentielle forte. Pour parvenir à cette caractérisation, le code du travail développe un faisceau d'indices dont l'étude d'impact jointe démontre que Paris 2 y répond, en termes de surface commerciale, de fréquentation client et d'infrastructures adaptées. C'est le maire qui est compétent pour adresser cette demande au préfet de région qui modifie ou délimite cette zone, après différents avis, conseil municipal, organisation professionnelle et syndicales, CCI, Chambre des arts et métiers. Chambre des métiers pardon. Le 28 février, le maire a signifié cette demande au préfet de région avec le dossier d'impact. Ce dernier a demandé à ses services d'étudier le dossier. Par courrier du 22 avril, le secrétaire général de la préfecture, des Yvelines, sollicite l'avis du conseil municipal. Au vu des différents avis, une décision sera prise avant le 4 septembre 2022. Au niveau des salariés, des enseignes des accords sont mis au travers d'accords d'entreprise ou des accords collectifs et de branches. Ces accords ces accords fixeront pardon, des contreparties salariales ou récupération et ou récupération de journée. Des engagements seront pris également auprès des publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il est donc proposé au Conseil municipal, eu égard à l'étude d'impact élaborée à cet effet, d'émettre un avis favorable à la demande de délimitation d'une zone commerciale au chaîne reconcours qui correspondra au périmètre du centre commercial westfield Hill par les deux. Bien, le sujet est un sujet connu du Conseil municipal depuis de longues années, c'est un sujet qui fait débat dans tous les groupes, donc on va prendre le temps d'échanger, évidemment la présence, que c'est l'opposition qui va pouvoir réagir à la présentation, mais je pense qu'il y aura des prises de parole, y compris dans le groupe majoritaire. Madame Alquier, puisque vous avez le micro. Comme, oui, comme vous dites, effectivement ça fait débat, parce que ça fait aussi appel à des convictions, donc chacun va prendre sa, sa position. Euh, alors, il est vrai que le centre commercial a quand même beaucoup souffert de, de la pandémie et qu'aujourd'hui encore, on voit des, des locaux vides. Donc, il y a un vrai sujet quand même de pérennité de ce, de ce centre. Et je, moi, personnellement, je pense qu'il faut effectivement soutenir le centre commercial, euh, y compris sur les autres dossiers comme le SDMU, on va dire. C'est la même démarche. Donc, voilà. Donc, moi, je, je pense qu'effectivement, il faut protéger ce ce centre commercial, mais d'autres personnes n'ont pas le, le même avis. Euh, alors, euh, parole d'apparition, euh, Madame Le Méné. Non, je n'oblige pas, vous n'êtes pas tous obligés de prendre la parole individuellement. Hein. Je dis voilà, mais Madame Le Ménet, je pense à des choses à nous dire. Voilà, avec le micro, avec le micro, avec le micro. Non, je vais faire court puisque je fais à chaque fois le même discours. C'est-à-dire qu'on y Il y en a qui en... l'ont pas entendu, Madame Le Ménet. <rire> Ah, ça m'étonnerait. J'ai déjà dit l'année dernière. Donc, euh... non, tout simplement pour moi, euh, c'est souvent des belles paroles de dire euh, oui, ils seront payés plus, euh, ils peuvent décider. La réalité, en fait, dans les magasins. Euh, et vous demandez à n'importe quel directeur de magasin, surtout que c'est la plupart des magasins au centre commercial, c'est quand même des petites surfaces, où il y a peut-être deux ou trois salariés. Et donc ces salariés se doivent la solidarité, évidemment sur les dimanches. Et, euh, et moi j'y suis totalement opposée, parce que je pense que c'est un élément très défavorable pour la femme, surtout qu'il y a des enfants, et, euh, et moi je pense à ces pauvres enfants dont la mère travaille, je le sais déjà euh, en ayant plusieurs filles qui sont infirmières et qui travaillent le dimanche, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Et je pense que, mais ça, c'est absolument obligatoire. Et euh, moi, je pense que euh, voilà pourquoi je, je vote de compte depuis des années. Parce que je pense qu'on doit préserver la cellule familiale avant tout. Merci Madame Bilger. Je vois que finalement, euh, l'appétit venant en mangeant. <rire> Prenez le micro, allez-y. C'est juste, Madame Le Méné. Non, mais là, je vais parler au nom de notre groupe, donc nous n'avons aucun état d'âme sur sur ce sujet que personnellement j'aurais amené sur la table depuis bien longtemps. Euh, non, j'ai une question simplement concernant le, le commerce de proximité. Est-ce que cette question a été abordée auprès des commerçants en ville Ça, c'est plus pour qu'ils soient préparés à ce à ceci. On a parlé auprès de certains, oui, qui n'ont ouais. vu aucun problème du fait que le dimanche sont ouverts au chez que les boulangers et deux restaurants, donc ce n'est pas du tout un, un problème de fond. Si nous avions, disons, un réseau de 100 ou 150 magasins non alimentaires ouverts le dimanche, oui, comme sur Versailles peut-être, mais nous ici, je veux dire, le dimanche matin, malheureusement, on a 3-4 boulangers et 3, bah oui, 3, 3 super qui ouverts, de... bien sûr, ok mais je veux dire, l'avantage donc de parler de deux, ce n'est pas que la partie alimentaire, ce n'est qu'une petite partie oui, par non, rapport Oui, non, non, mais le, vous n'avez pas besoin de nous convaincre. Non, hein. non, mais donc, non, je dis non, pas non, le contraire. mais c'est mais... vraiment pour par rapport non, à, non, effectivement petit commerce avoir a, le, a pas, euh, donc, le retour euh, par rapport à ça. Donc, et du fait qu'il n'y a pas de concurrence frontale, vraiment, je le dis, hormis euh, Super U avec Monoprix et Auchan et, et deux trois boulanger. Voilà. Et euh, moi, alors autant je, je comprends les, les, les arguments de Madame Le Méné, mais euh, euh, D'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'étudiants et euh, ou de jeunes célibataires qui euh, ont envie de travailler le dimanche et pour lequel c'est une source de revenus euh, important. Et je pense que ben voilà, on est en, en liberté et chacun euh, doit pouvoir euh, travailler quand il le souhaite. Si je peux me permettre pour vous, euh, donc nous avons fait un forum de l'emploi des jeunes donc à Versailles jeudi dernier. Il y avait à peu près 330 jeunes. Okay, pour une centaine d'offres et dans les offres, donc, euh, il y a beaucoup d'offres dont il fallait travailler le dimanche. Et en parlant des étudiants, donc, les étudiants étaient eux intéressés par des jobs de dimanche. c'est vrai que par les deux, donc, dans les 150 jobs, je veux dire, entre à peu près 150 70 jobs potentiels, il y aura pas mal donc de jobs proposés aux étudiants sur une base de samedi et dimanche. Oui, monsieur Dick de Carmel. vous avez la parole. Pardon. Oui, bonsoir. Alors, moi, je prends une autre casquette, qui est la casquette de la CCI, donc du département 78, où je suis élu depuis sept années. Aujourd'hui, quand on regarde les zones industrielles et les zones commerciales qui ont un centre commercial ouvert, malgré, j'entends, les possibilités de faire des sacrifices au niveau familial, certes, eh bien, on s'aperçoit que ça fonctionne bien, qu'il y a de l'emploi, qu'il y a des gens qui, qui ne vont pas aller ailleurs. Prenons un exemple, Boulogne-Billancourt, si euh, Parly est ouvert le dimanche, ils viendront ici, ils iront plus à Vélizy, ils iront plus à la Défense, ils iront plus dans d'autres centres commerciaux qui sont déjà ouverts. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Sachant pour ma part qu'en regardant ce qui se passe chez nous à la, à la Chambre de commerce et au niveau régional, on s'aperçoit que quand les centres commerciaux sont fermés le dimanche, eh bien, petit à petit, eh ben, ça ne crée plus l'emploi, ça ferme même des possibilités et la région ou l'endroit meurt. Donc ça, c'est à vous de décider. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on a vu euh, au niveau de notre activité de chambre commerciale et industrie. Tout simplement, Madame Lemeney. Aussi, un point qui est important à savoir, c'est qu'au niveau donc, du centre, on a quand même une création donc, du cinéma depuis maintenant donc, quelques années. Et malheureusement, le cinéma souffre à l'heure actuelle. Si demain, donc, on peut offrir une offre de restauration conséquente et non pas un seul restaurant comme aujourd'hui, on aura sûrement, je suis quand même convaincu, du monde en plus le dimanche. Aujourd'hui, il faut savoir que nos cinémas tournent à peu près à 50%, ce qui est quand même difficile pour eux. C'est vrai que je pense que le dimanche, avec une offre à peu près de 10-12 restaurants, nous pourrons attirer une nouvelle population qui aujourd'hui va soit à Vélizy, soit à la Défense. Madame Alquier. Madame Alquier. Oui, merci. Est-ce que vous avez une, une idée de la position de Versailles-Grand-Parc, car il me semble qu'ils avaient voté contre la dernière fois Alors, j'ai une idée assez précise du président de, de la communauté d'Aglo, qui, qui est très défavorable à cette position, mais ce n'est pas un scoop. Euh, voilà, Donc, je ne peux pas préjuger du vote, puisqu'il y aura un avis qui sera donné euh, au, au conseil communautaire mais chaque chose en son temps, en tout cas aujourd'hui le débat il a lieu au conseil municipal et comme je vous l'ai dit du débat il y en a dans tous les groupes et donc ce serait vous mentir qu'il n'y en a pas dans notre groupe et donc je vais donner sans attendre la parole à monsieur Soleil qui a des choses à vous dire Effectivement merci monsieur le maire Bon, moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas du tout favorables à ce projet pour un certain nombre de raisons j'ai lu avec beaucoup d'attention le, le rapport de, le, de Westfield qui est fondée essentiellement sur des critères économiques de compétition, de chiffre d'affaires, d'accroissement du chiffre d'affaires, de concurrence, etc. Je suis pas certain que cette voie ça, soit la bonne. C'est la voie du productivisme un peu systématique. Et je suis pas du tout persuadé que cette voie-là soit la bonne le dimanche, c'est une journée que chacun connaît comme la journée de la famille, du repos, du changement, du partage, du spirituel. Euh, tout ça est peut-être maintenant d'une autre époque, c'est peut-être un passé révolu, mais si ce passé était révolu, je suis pas certain qu'on a tout à y gagner. Je suis même assez inquiet sur l'évolution d'une société qui ne donnerait plus de temps pour toutes ces choses-là. Ça, c'est sur le plan éthique. Sur le plan économique, je suis pas du tout convaincu par ce que nous présente Westfield. D'abord, c'est la demande de Westfield, c'est pas la demande des enseignes qui vont avec. Vous, vous observerez, si vous le lisez attentivement, que Westfield ne porte jamais la demande des autres. Effectivement, j'ai rencontré moi des responsables de, de grandes chaînes, pour ne pas la citer, le BHV, qui sont pas tellement favorables à cette solution, ni eux, ni leur personnel. Euh, moi, dans, sur le point économique, il y a un sujet qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en fait, Westfield nous dit, euh, si on travaille davantage, on aura plus de chiffre d'affaires, donc plus de profit. Bon, Très bien, et ils extrapolent sur la base des 15 dimanches qu'on leur avait accordés dans les périodes d'activité commerçante intense. Bien évidemment, les soldes, c'est pas tous les dimanches, et Noël, c'est pas tous les dimanches non plus. Donc je pense qu'on euh, est certain qu'il va y avoir des coûts supplémentaires liés au personnel, puisqu'il va falloir les payer double, mais qu'on n'est pas forcément certain, d'ailleurs c'est l'inquiétude des enseignes qui sont un petit peu limites sur le plan économique, on n'est pas tout à fait certain que le chiffre d'affaires sera à la rencontre des dépenses supplémentaires. Puis le troisième point, c'est sur le plan purement euh, écologique, et développement durable, euh, je pense qu'il est quand même assez clair de, de regarder qu'un centre commercial, c'est pas un modèle ni de, de, de réduction des consommations d'énergie, ni de circuit court. Alors, euh, augmenter l'activité des centres commerciales, je pense que c'est un schéma de pensée qui est complètement obsolète et que, et que là, on appuie cette demande sur un schéma, sur un principe qui est déjà complètement dépassé. Voilà. On pourra pas être... Monsieur Jarige. En parlant d'enseignes, donc euh, Monsieur Louis Soleil euh, euh, évoque euh, BHV que j'ai rencontré moi aussi. Moi, j'ai un autre avis de leur part. Bon, ça c'est pas un problème. Euh, moi, j'ai rencontré des enseignes comme euh, la Fnac, euh, comme euh, Decathlon, Gosport, qui eux sont intéressés euh, par le travail du dimanche. Bon, après, c'est vrai que ça sera fait sur une base de volontariat, que ça, ça ne sera pas, je, attendez, je... ça ne sera pas tous les dimanches hein, déjà. Donc, ça sera à tour de rôle. qu'au au niveau des avantages, il y a quoi il y a soit donc un salaire qui est payé double, ou bien un salaire un salaire qui est payé donc 50% en plus et une journée de récupération en plus. Ça c'est quand même une, un avantage quand même. Il faut savoir quand même qu'il y a une possible création d'emplois. Donc on estime à 150 euh, emplois à peu près. On a quand même 700 on a à peu près 7% de taux de chômage sur notre ville quand même. C'est quand même important. On a quand même 330 personnes qui sont RSA, dont certaines quand même cher cherchent du travail. Et on a quand même nos étudiants qui aussi voudraient donc travailler le week-end. Donc je pense que ça peut être, ça peut faire partie des raisons au niveau écologique. Je peux rejoindre M. Louis Soleil sur ce point. Mais par contre, il y a quand même une chose, il faut savoir quand même, c'est que tous les dimanches ou tous les week-ends, quand on voit des, des, des livraisons quotidiennes et vraiment très, très fréquentes de colis d'Amazon Prime ou autres, je veux dire le bilan écologique aujourd'hui par rapport à cela, je pense qu'on peut peut-être éviter cela en partie, en partie, je dis bien en partie et que les gens et que les consommateurs viennent plutôt dans le centre et viennent faire du click and collect dans le centre. Voilà. Bon, c'est une de mes réponses. Alors, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui donne la parole. Merci. Voilà, donc la parole est à monsieur Bertomé. Et pas tu, tu, tu, tu te... je suis ravi de résider aujourd'hui au Chaigné, jouxtant la ville de Versailles. Il s'avère que fut un temps, n'ayant aucun moyen, d'accord, j'aurais beaucoup aimé pouvoir travailler le dimanche pour pouvoir me payer mes études. Moi aussi, je viens des Jésuites. Moi aussi, je connais le dimanche. Et la messe. Moi aussi, je connais tout ça. Alors, juste juste deux, deux, deux, deux secondes, deux secondes, je termine. J ai, j ai, j ai, tu pourras répondre, il n'y a aucun problème. Mais il s'avère que moi, je viens de rien. D'accord J'ai été à l'époque servir de l'essence le dimanche, à l'époque où on servait de l'essence aux stations-service, pour pouvoir me payer mes études, parce que j'avais pas une thune. Mon père ne me donnait rien. D'accord J'étais à la rue. D'accord Et si je suis arrivé où je suis arrivé tout seul, seul, c'est parce que j'ai gratté le dimanche, d'accord Alors moi, je vais vous dire une chose, si j'avais la chance de pouvoir aller travailler au centre commercial de Paris 2 pour pouvoir gagner un salaire à peu près correct, multiplié par deux le dimanche, eh bien je vous assure, j'y serais allé tout de suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, merci. bien. Alors, un droit de réponse court, Louis-Marie Non, d'abord, je pense que, comme chacun l'aura compris, il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Non, ce n'est pas un problème de Non, on a, on, a compris, on a compris que ton intervention n'était pas du tout personnelle. Ça, j'ai bien compris ça. Je ne me suis, bon, suis bon, pas du bon, tout, bon. d'ailleurs, senti concerné. Je ne me suis pas du tout senti concerné. Vu, Donc, mer toi. merci de ton intervention, pas du tout personnelle. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas prise comme ça. D'accord. Mais euh, cette délibération, à mon avis, elle concerne, et le débat devrait concerner, des sujets d'ordre généraux et pas des sujets d'ordre particulier. Donc je voudrais qu'on élève un peu le débat. Ça, ça, ça, non, non, non, on va, on va oui, euh, Jean-Michel, rapide ah bah, Très rapide, moi je voulais juste dire que je rejoins le, l'avis la de Louis-Marie Soleil puisque je suis tout à fait euh, de son avis. Voilà. Bien, alors Madame, Madame Bataille je voulais dire que j'avais interrogé un jour, un dimanche, des, des vendeuses du BHV, à Paris 2, pour leur demander si elles étaient contentes d'être là, si elles l'avaient choisi, et elles m'avaient répondu qu'elles préféraient, elles auraient préféré être chez elles avec leurs enfants, mais que si elles refusaient d'être là, il y avait des mesures de rétorsion. Voilà, j'ai dit. Bien. Alors, madame Lemene. Oh, merci pour ce témoignage. Euh, je ne sais pas comment s'appelle ce monsieur qui est intervenu là euh, sur le travail du dimanche. Moi, Lequel je vais vous dire que... Ah, non. Bah Ben ouais, mais je... Ouais. Euh, on va faire Ben bah ouais, faire... mais non, non. je sais que vous êtes on... une grande gueule, mais je me souviens pas de votre nom <rire> <rire> bah non, vous avez toujours le dos tourné. Moi, je vois pas, je vois même pas de bon, face. On reste, on écoute Madame hein Le Ménet Je Alors, vois même pas de il, face. Il s'appelle bon. Monsieur Berthomé, voilà. Bon. <rire> allez, allez, allez, allez, allez, non. allez, allez. Non, tout simplement, il a toujours existé des petits boulots le dimanche. Moi, mais tous mes enfants aussi, dans une famille nombreuse, alors euh, on a aussi des problèmes de fin de mois, excusez-moi, <rire> mais ils allaient au marché euh, vendre du poulet. Bon, Donc euh, ça n'a rien à voir avec un travail à plein temps, comme disait Madame, où on va obliger une personne à prendre des dimanches. Alors qu'elle ne le souhaite pas. Maintenant, si euh, tous les établissements de Paris 2 disaient on donne vraiment le choix et on ne prend que des étudiants le dimanche, ça ne me dérangerait pas. Mais ça n'est pas le cas parce que vous savez très bien que quand on est dans un magasin, il faut connaître la réserve. Enfin, je vous dis, euh, les vendeuses c'est un vrai métier. C'est un vrai métier et ça serait dénaturé de dire que n'importe qui peut remplacer une vendeuse. C'est pas vrai. Attendez, un job de dimanche, euh, ce que, parce y a euh, plus, euh, On difficile. va sentir à une prise de parole par personne, parce que si on fait huit tours de piste, ça va être un peu long. Alors, est-ce qu'il y a Alors, Mme Bélier Parce que moi, il faut que je fasse la synthèse oui. après. <rire> je ne vais pas me priver d'un petit temps de parole, Mme Le point. Est-ce qu'on parle le son, son, son. pour euh, Mme Bélier S'il vous plaît. Euh, je, je, prendrai, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le travail du dimanche pour tout le monde. Euh, maintenant, j'aimerais quand même faire une toute petite remarque. C'est que quand je prenais la position de Madame Lemeney dans l'opposition en disant que j'aurais bien aimé m'assurer que le travail était entièrement volontaire pour le dimanche, je me suis toujours fait traiter d'à peu près tous les noms. Euh, et j'ai même effectivement comme, comme madame Bataille été était, était voir les, les, les personnes qui travaillaient pour m'assurer que ce n'était pas vrai, et même quand je le disais on ne me croyait pas voilà, donc euh... <rire> merci Bien. est-ce que tous ceux qui voulaient prendre au moins une fois la parole ont pris la parole euh, Bon, merci en tout cas de vos interventions libres euh, intenses je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ce qui a été dit par les uns et par les autres. Je ne crois, je crois pas que vous, vous dénaturiez. Voilà. Donc, euh, euh, je vais juste moi vous partager très modestement mon témoignage. J'ai grandi dans une entreprise où euh, on travaille du lundi au dimanche de 0h à 24h et où la question euh, du, du week-end, euh, en fait, euh, ne se pose pas. Donc j'ai voilà, bossé. Euh, j'ai bossé le samedi, le dimanche, euh, la nuit, le jour. Euh, voilà, sans doute moins que beaucoup d'autres de mes collègues qui ont fait ça toute leur vie. J'ai un peu goûté à ça. Donc, je, je suis sans doute un peu déformé sur cette question euh, et, et moins passionné que, que vous ne pouvez l'être, mais je suis assez respectueux de, de vos prises de position. Euh, si vous en êtes d'accord, en tout cas, je vais vous proposer, une fois n'est pas coutume qu'on vote à bulletin secret pour que chacun se sente libre, mais pour ça, il faut. Mais Donc, je, pro, je, je propose, donc je propose. Euh, donc, vous ne le souhaitez pas. Est-ce que dans le groupe majoritaire, vous souhaitez qu'on vote à bulletin secret ou pas Tout le monde est à l'aise avec... Eux. Okay. Très bien. Donc, euh, je vais donc... Alors, qui a des pouvoirs Ceux qui ont des pouvoirs, vous lèverez, vous lèverez deux fois la main. Pas forcément la même. Vous lèverez deux fois la main, pas forcément en même temps. OK, mais vous lèverez quand même deux fois la main, vous n'oublierez pas vos pouvoirs. Euh, je vais demander à l'administration d'être assez... Euh, scrupuleuse et méthodique dans le décompte euh, qui vote contre. Donc on compte les bras. Mais, euh, peu importe. À la fin, on comptera les, le total des bras. Est-ce que pour l'administration, le décompte est fait pas, Je ne compte pas. Hein, donc, euh, Benoît Charest, on va vous faire confiance. C'est bon. Il y en a combien 11, OK. Y a-t-il des abstentions Deux. Deux. De. Euh, y a-t-il des votes pour deux bras, là. Bah, moi aussi. <rire> Bonjour, madame. Est-ce que le compte est bon, monsieur Chavert Si vous pouvez éviter de me dire qu'il y a 44 bras, ça m'arrangerait. Ah, ben il y a peut-être quelqu'un qui... Oui, ben NPPV, etc. De fait, il ne prend pas part au vote. Monsieur Deschatu, il n'est pas là. Donc, il vous a pas donné de procuration. Alors, les pour à nouveau Oui, Benoît, qui lève deux fois les De l'un de trois Oui, oui, je crois. Il est déjà là-bas. C'est un métier. C'est bon Bien, merci pour, pour ce débat. Je crois que c'était important. Je redis... Que le conseil s'est exprimé pour avis et que la décision in fine appartient au préfet de région lui-même donc qui recueillera l'avis du conseil communautaire donc euh, on, je ne voilà, je préjuge pas du vote je, la, la position du président je la connais le vote euh, moins et, euh, et donc la décision interviendra plus au plus tard le 4 septembre voilà oui <rire> d'accord alors je vais demander au contre, s'ils ne sont pas frappés d'amnésie, de bien vouloir lever la main pour et leur pouvoir. C'est moi, c'est pas mon pouvoir. Exactement. Ok. Finalement, été plus non, non, non. non. Je, le, le conseil est souverain. Moi, je propose. Bien, merci beaucoup et merci à l'administration d'avoir recueilli les votes de l'assemblée. Euh, je vais redonner la parole à Monsieur Soleil pour euh, une mission d'accompagnement et de conseil du CEG en matière d'assurance dommage aux biens. Voilà, donc c'est un sujet qui est un petit peu délicat parce que nous étions assurés, la ville était assurée pour euh, le, les dommages aux biens, enfin contre les risques de dommages aux biens par la société sma depuis un certain nombre d'années. Et puis les conditions de l'exécution de ce contrat se sont durcies pour l'assureur et qui a euh, proposé de dénoncer, enfin de procéder par avenant au cours de contrat ou à défaut de dénoncer le contrat au 31-12-2021. Euh, la ville a opté pour la, dénon la dénonciation, donc le contrat a été dénoncé, et avant qu'il soit complètement euh, euh, arrivé à échéance le 31-12-2021, euh, on, on a euh, procédé à un nouvel appel d'offres. Pas de chance, un seul assureur a répondu, de nouveau la MACSL, c'est elle, à, à des conditions euh, extrêmement euh, défavorables pour la ville. Donc, on est actuellement assuré par eux jusqu'au 31-12-2022, mais on commence à se préparer à de nouveau consulter pour essayer d'avoir un assureur dans de meilleures conditions. Pour ça, on demande l'assistant du CIG, dont c'est en partie la vocation, de nous apporter un conseil sur le sujet, euh, pour tout ce qui est consultation, etc. etc. Et euh, le, le CIG demandera une contribution à hauteur de 80 euros par heure de travail, sachant que pour le moment, il est prévu 26 heures d'intervention, ce qui ferait une dépense de 2080 euros qui peut s'étendre à d'autres heures si on étend aussi le sujet sur le conseil, sur les avenants, la relation avec les assureurs, etc. Donc euh, voilà, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter la proposition d'intervention du CUG dans les conditions que je viens de vous préciser. Merci Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre Des abstentions À l'unanimité, merci. Et nous devrions... Toucher au terme de ce conseil avec une dernière délibération qui concerne la participation à l'entretien des forêts domaniales de, de Fausse-Repose et de Marly au travers d'une convention de partenariat entre notre commune et l'ONF. Monsieur Ribert. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est une, une convention qu'on passe tous les ans. D'habitude, on les passe un petit peu plus tôt dans l'année, mais cette année, on avait voulu euh, renégocier avec NF la, la, la façon dont était construite la, la, la convention. En particulier, il y avait une charge relativement conséquente sur euh, l'entretien euh, hebdomadaire et le nettoyage de la partie fausse repose, puisque la partie de Rocancourt, euh, le parc de Marly, n'était pas euh, finalement nettoyée euh, de façon hebdomadaire. Donc, On s'est interrogé sur, euh, sur cette raison, euh, surtout que de nombreuses associations, nous demande de pouvoir finalement nettoyer et participer à cette à cette partie de la, de la forêt. Euh, on a donc une nouvelle convention où la partie nettoyage régulier a été enlevée de façon à pouvoir cette année dépenser environ 6 000 euros sur du renouvellement de mobilier qui est nécessaire. On a des barrières qui sont abîmées, des panneaux de présentation qui sont aussi hors d'âge et, et tout en contenant la, la, la, la convention à un budget équivalent à celui qu'on faisait les années passées. Voilà monsieur le maire s'il y a des questions. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette convention avec l'ONF Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre Des abstentions à ah, l'unanimité Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme des délibérations. Il y a des décisions qui sont jointes au Conseil. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention de, sur ou précisions sur les décisions qui vous ont été communiquées je n'en vois pas non plus. Et donc, nous arrivons à la partie des questions diverses. Et là, Madame Alquier, on a quatre. Alors, ce que je vous propose euh, à votre convenance, soit vous nous on les lit une par une et on y répond, je pense que c'est peut-être plus simple que de lire les quatre questions. Oui, hein bien sûr. Donc, Je vous laisse lire la première bien question, bien question bien Madame Alquier. Euh, alors, la construction de l'ensemble immobilier à la redingote est en voie d'achèvement avec l'occupation des locaux, euh, des, euh, des logements et de locaux commerciaux il était prévu de faire un jardin aux abords de, ce, de ces constructions qui doterait ce quartier d'un espace vert, qui en manque cruellement. Nous avons été informés de l'abandon de ce projet, donc pouvez-vous nous dire ce que va devenir cet espace Et puis, pouvez-vous également nous donner des précisions sur la reconfiguration du rond-point de la Redingote qui, nous le voyons, est en cours de travaux Je passe la parole à Monsieur Soleil, qui va essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question. Euh, Madame Alquier, votre question comportant deux questions, je vais répondre en deux fois. Pour ce qui concerne le jardin public, euh, depuis l'époque où ce projet était un projet, ce qui date de la mandature précédente, il y a deux éléments nouveaux qui sont apparus et qui font partie de notre politique. C'est que un, on essaye de restaurer les, communes, les, les, les finances de la commune. Or, ce terrain, cet ensemble immobilier avait été acquis pour un million cinq cent cinquante mille on estime important d'essayer de valoriser cet actif en le cédant plutôt qu'en faisant un espace vert qui nécessitera par ailleurs des investissements. Donc ça nous paraît important. La deuxième chose, c'est comme vous l'avez probablement compris, on a la volonté politique de combler, d'essayer de combler le retard qu'on a en déficit de logements sociaux. Et donc c'est la raison pour laquelle nous négocions actuellement, nous discutons avec un bailleur so social ou des bailleurs sociaux pour essayer d'y construire un collectif, incluant des logements sociaux. Ceci dit, dans les projets que nous connaissons, il existe, euh, sur le, le, le projet le plus avancé, en tous les cas, il existe une possibilité d'espace vert, puisque, comme vous le savez, ce terrain est exactement au-dessus du passage de la Gug du Lavre, sur lequel nous ne pouvons pas construire. Et donc, de toute façon, même s'il si y a logement, il y aura espace vert, en particulier dans la partie nord-est du terrain. Il y aura, une, dans le projet le plus avancé que nous travaillons, il y a un espace de qui sera à peu près équivalent à ce qui était prévu, un petit peu moins, peut-être sur 150 ou 200 mètres carrés d'espace vert inconstructible et sans parking. Pour ce qui est de, du rond-point de la redingote, euh, il y a plusieurs choses. D'abord, les travaux en cours sont en vont se terminer. C'était des travaux pour euh, l'eau potable. Donc, une fois qu'on aura terminé ces travaux, on va remettre le rond-point dans l'état précédent à ceci près qu'on va peut-être pas remettre les balisettes qui étaient devant le, le restaurant au Liban, ce qui nous permettra d'observer l'intérêt éventuel de les, les remettre ou de pas les remettre. Je vous rappelle par ailleurs que dans le projet SDMU, il est question de supprimer le tourne à droite devant au Liban et de supprimer le tourne à gauche vers la rue Caruel. Donc je pense qu'on va quand même regarder un petit peu, mais de toute façon on mettra le rond -point en l'état. Et puis il y a une petite mention particulière pour la... Le, la pointe devant le au carrefour euh, Rocancourt euh, rue de Versailles et qui a été demandé par le commerçant Les Vignes de France et pour lequel on peut pas faire grand chose pour le moment parce qu'on n'est pas propriétaire de cette pointe on devrait il y a une, une nécessité de négocier avec Proderim la cession définitive de cette pointe et d'ailleurs leur contribution à la l'aménagement la remise en état de cette pointe. Donc tant qu'on n'est pas propriétaire, on peut rien faire. On va juste faire un peu propre en attendant que Proderim veuille bien réagir à ce qu'on leur a proposé déjà au mois de février. Pour le moment, c'est nous qui sommes en attente de leur position sur cette sur cette petite zone ouais. de terrain. Est-ce que ça répond à votre question Merci madame Elke, je vous propose de passer à la deuxième question. Pardon. Attendez, attendez, que le son arrive, Monsieur Toledano. Excusez-moi, je vous en prie. Je voulais juste une précision au sujet de la construction de l'habitat social. Et à ce niveau-là, on en a déjà longuement parlé dans ce Conseil du nombre euh, d'habitats qu'il va y avoir dans, sur la rue de Versailles sur ces taxes-là. Je, oh, crois faut... je juste vous parler de quel, quel habitat social que je comprenne. -à Celui l... à la place du, le, le, le, du le... jardin. Ah non, on ne parle pas de ça. Euh... Si ah. Si mais enfin pour l'instant, Oui, c'est un projet. Oui, c'est un projet. Mais... projet là. On est... enfin, je croyais que vous parliez des travaux en cours. Non, non, non. Je parlais du projet et je ne sais même pas comment on peut envisager qu'un tel projet prenne euh, place au milieu de ce qui doit exister et de ce qui doit se construire. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle de la mixité sociale, Monsieur Toledano. Vous plaisantez ou quoi Alors, ne pas, là, non et bon, okay. On, en parlera. Oui. on en parlera. Bravo pour les projets. Juste pour finir, vous disiez qu'il y avait l'acte duc de lave dessous. Vous pensez qu'on peut construire là-dessus Non, c'est pas un endroit. Hein. C'est précisément, précisément pour ça que qu'on a prévu un espace vert dans le coin nord-est du terrain. Ouais. Juste, je monsieur, de terrain, hein. monsieur Toledano, juste, bon, je, de je, que je comprenne bien, euh, je rappelle que sur la rue de Versailles, on va, on va enfin. Euh, alors, je, non, non, non. Juste, je, ben non, parce que vous avez abordé. Je, je termine juste parce que le projet Cimar, c'est comme mon prédécesseur qui l'a porté pendant longtemps. C'est du projet pur social. On est sur la rue de Versailles. J'ai pas l'impression qu'il suive beaucoup d'émotions. Donc je vois pas pourquoi, à 300 mètres de là, on a droit à ce type de remarque étonnante, quand même étonnante. Alors que vous connaissez comme moi la situation en matière de déficit de logements sociaux dans la ville. Je ne comprends pas votre réaction, mais on en reparlera. En bon, micro, parce qu'il y a encore trois questions diverses. Et, et il y a le projet sur Speedy, qu'on qu n'a pas oublié. Oui. Il y a le projet de la place... C'est pareil, c'est des projets qui sont vieux de 10 ans, M. Toledano. Non, non. Ah, si, celui si. de Speedy, non. Ah, si, si. Bon, d'accord. Enfin, bon, voilà, okay. on voit l'historique. OK. Madame, Madame Alki. Euh, je vais faire la question 3. Voilà. Euh, nous sommes en mai 2022, à trois mois de la fête des Chênes Verts, prévue début septembre 2022. Les commerçants comme les associations ont toujours exprimé leur désir de participer activement à ce moment important de convivialité qui réunit les habitants autour de cet événement festif intergénérationnel. Et nous les soutenons car la fête de la ville doit être la fête de tous les chaînés courtois. Pouvez-vous nous dire votre position cette année quant à leur participation que vous avez jusqu'alors toujours refusée dans son principe Bien, alors ma position a évolué et je vais laisser M. Jarige vous la préciser. Après un long combat, donc nous avons, qui était un peu long mais bon ça y est, donc on a donc statué la semaine passée que les commerçants, artisans et entreprises donc, pourront donc participer à la fête d'Eichenvers, donc qui se là de la fête de la ville, pardon. Oui, oui, oui attendez. J'ai dit artisans, entreprises et commerçants de la ville pourront donc participer donc à la fête des chaînes vertes le 10 et 11 septembre prochain. À ce jour, nous avons déjà 35 participants. On se fixe 45 et sur les 35, il y a déjà 4 nouveaux commerçants. Donc, c'est déjà positif. Voilà. Merci parce que c'est effectivement un moment important pour les commerçants qui ont l'opportunité de de parler avec les habitants. Et avec, Merci. Et avec 35, c'est déjà un record, donc j'espère qu'on atteindra, je vous dis, les 45. Voilà. Mais à, à l'instar euh, des débats que nous avons sur les deux, il y a aussi des débats sur ce que doit être une fête municipale. Donc, je fais partie des gens qui, là, de ce côté-là, n'étaient pas complètement en phase. Et de temps en temps, on n'est pas je tous alignés. Non, je regarde tous. <rire> je regarde tous. Voilà. Euh, question 4. Donc, à la faveur des travaux de voirie effectués rue de Gatini pour la rénovation de l'assainissement et l'enfouissement des réseaux, une modification du schéma de circulation des bus a été mise en œuvre pour éviter le passage par la place Laboulé. Nous demandons la pérennisation de ce schéma pour la ligne 1 qui a montré son adéquation avec les besoins et permet d'équilibrer les flux dans ce quartier. Euh, et nous demandons aussi qu'une réflexion soit menée sur les besoins des seniors dont beaucoup, dans le schéma actuel avec simplement la ligne 7 à portée de pas, ont perdu l'accessibilité à des lieux de vie importants comme le marché ou le CCAS. Et contrairement à ce que vous pensez, bon, les seniors prennent le bus pour peu qu'ils soit raisonnablement accessible. Bien, euh, je ne sais pas ce que vous imaginez de ce que je pense des seniors, pas par moi. Pas par moi. Bien, alors, je, par contre, ce que j'ai dit, dit et redit, et je vous le redire, c'est que le schéma des bus, il ne va pas changer. Parce que ça, vous ne pouvez pas dire, je vous l'ai pas dit, 20 fois. Donc, Je vous le redis, mais... et on a annoncé à la population, écoutez-moi, Madame Alki, oui. je réponds, que les tracés étaient des tracés provisoires, et qu'à la fin des travaux, il reviendrait les tracés bon. d'origine... Non, mais je réponds, je réponds. Ouais, je vous écoutez. écouté, ouais, laissez-moi laissez vous répondre triste. donc vous n'êtes pas surpris de la réponse parce que celle-là je voulais marteler mais je crois que des fois il faut remarteler les réponses et je redis que le schéma de, le tracé des bus dépend de l'Offense Mobilité ça fait juste 4 ans que je le dis et je n'ai pas changé d'avis et je vous l'ai dit aussi en tant que père je ne demanderai pas la modification des tracés de bus ensuite sur la question de l'utilisation par les CD, ben oui madame Alquier je comprends on vous des grimaces mais pour le coup c'est la loi et j'ai pris position avant la campagne, pendant la campagne et après de manière assez nette sur le sujet ensuite sur les bus euh, on peut philosopher à volonté sur la proximité pour les seniors des réseaux de bus. Les lignes, elles passent forcément à proximité d'un certain nombre de seniors. Voilà, euh, le tracé des ouais. lignes, quel qu'il soit, à un moment. Voilà. Et je, je termine, Madame Alquet. Euh, quel que soit le tracé, à un moment, il y a des seniors qui vont se retrouver près d'une ligne de bus et d'autres plus éloignés. Mais vous pouvez bouger les lignes dans tous les sens, cette vérité restera vraie tout le temps. Voilà, ce que je veux dire simplement sur la desserte du CCS, et, et ça, pour le coup, nous l'avons fait depuis le début de la mandature, vous avez, si vous avez été observatrice, et je pense que vous, vous arrive de circuler sur la, la D307, vu apparaître un projet d'installation d'un arrêt de bus qui a vocation à la fois desservir le site d'Aka et le CCS. Donc cette ligne-là aujourd'hui, elle ne dessert pas le CCS, elle va améliorer, c'est la ligne 5, de manière sensible à dessert du CCS, c'était une demande qui avait été formulée, et donc vous voyez que de temps en temps on est à l'écoute et qu'on arrive, profitant de l'arrivée d'ACA Technologies, à obtenir de la part de l'Ideo France Mobilité des modifications, déjà de tracés. Mais pour ce qui est de la refonte générale du plan de bus au Chénet, on y a passé de longues années, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec le plan, mais et clairement, moi, maire, je ne demanderai pas à Ile-de-France Mobilité de réviser ce tracé, notamment sur le plateau. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit aux habitants, les tracés tels qu'ils sont sur le plateau, ce sont des tracés provisoires, le temps des travaux, et nous reviendrons dès que les travaux sont terminés, aux tracés tels qu'ils ont été validés par Ile-de-France Mobilité, parce que c'est son job. Voilà. Donc, je répondrai ceci. la première, Sur les seniors, il ne se passe pas une semaine sans qu'on m'en parle. Franchement. Donc, euh, je, vous re, je vous porte la voix des habitants qui, nous, qui me disent qu'ils n'ont plus accès au marché. Ou... Voilà. Parce que la redingote, c'est trop loin, en fait. Voilà. Voilà. Bon. Donc, je vous, vous, vous dis, il voilà, y a un vrai souci. D'accord, mais il faut d'entendre D'accord, mais il regarder, déplier le plan. Euh, le marché, il est desservi par quatre lignes de bus. Donc, je, je veux oui. bien tout ce que vous voulez. Ouais, toutes, oui. les lignes, toutes les lignes de bus ne peuvent pas passer oui. au marché. Mais si vous essayez de me faire croire que le marché n'est pas desservi par les lignes les plus structurantes de la ville, ben on ne prend pas les mêmes réseaux de bus. J'ai encore ah. pris ce matin le bus, vous voyez, parce que de temps en temps, je, je vous aux produis. Donc la ligne 2, si elle ne dessert pas le marché, le... je ne sais pas ce qu'il vous faut. La ligne 2, c'est la ligne structurante la plus fréquente de la ville. Elle la traverse oui. de A à Z. Voilà. Donc euh, évidemment, évidemment, vous allez forcément toujours me trouver des gens qui sont sur une ligne de bus, qui ne passent pas au marché, bah, quel que qui, soit le tracé. Les chaînes vertes, tout ça, ils, ils se trouvent qu'ils trouvent qu sont trop loin. Voilà, je vous le dis, non, et après, vous en faites ce que vous oui, voulez. On ne peut pas faire mais du porte-à-porte, euh... -porte. mais les chaînes vertes, ce n'est pas tous les seigneurs je... de la ville, Madame Alkis. ce n'est pas tous les seigneurs de la ville. Il y en a juste dans, dans toutes les résidences de la, de la ville. Donc mais à un non. moment, je vous mets au défi, quel que soit le tracé Merci. que vous modifierez, vous découvrirez oui, là brutalement. Vous sûr. allez priver des seigneurs qui aujourd'hui prennent le bus et ne vous disent rien. Mais Madame Alquier, qu'est-ce que vous avez fait Dès oui, qu'on bouge une ligne, dès qu'on bouge une ligne, c'est mécanique. Voilà. Et les seigneurs, je vous assure, ils sont de répartis de manière très homogène sur tout notre territoire. Voilà. Mais on bon, peut en parler longtemps, mais mais, parler mais, en... mais vous aurez Moi, du mal à convaincre. Suis... Bon. Après, vous, que vous trouvez. Non, mais bon. Non, non. Mais je pieds, vous re... je... On m'en parle souvent, donc je me per... je, je porte leur voix au, au conseil et j'invite tout le monde quand même à réfléchir. Et je ne vous ai pas demandé la refonte globale du réseau de bus, c'est pas ce que j'ai dit. Et, mais déjà, la, la rue Clébert est encore en train de s'effondrer, donc il y a quand même un vrai souci. Donc je, je continue à porter cette voix également, même si je ne suis pas surprise par votre réponse. Merci. Vous avez sauté la question numéro 2 parce que vous n'en voulez plus D'accord, okay. très bien. Okay, J'ai déjà traité le sujet avec votre équipe. Donc je, Parfait, voilà. ok, donc on sépargne ce sujet. Euh, je pense que nous avons vraiment définitivement épuisé le sujet. Deux éléments avant que vous nous évaporiez, je vous demande de rester assis. Le premier, c'est pour noter la date du prochain conseil municipal, le 6 juillet, euh, dans cette même salle à la même heure. Et le dernier, donc j'appelle, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, euh, le directeur adjoint de cabinet, je vais vous demander, euh, on va se lever, on va applaudir euh, Madame Timon, notre sténo, parce que c'est sa dernière ce soir. Oh <applaudissements> Donc, je la remercie évidemment à travers aussi sa maman, parce que je rappelle que voilà, elle a succédé dans ses fonctions à sa maman. Donc, elle est victime du progrès, de la modernisation, etc. Euh, voilà, les, les technos font que, etc. Mais on vous remercie infiniment en tout cas de nous avoir accompagnés. Euh, on vous souhaite une bonne continuation. Euh, merci à toutes et à tous pour euh, votre euh, implication dans ce conseil. On savait qu'il y avait une voilà une délib importante. Elle a eu lieu. Merci à vous. Bonne soirée et à très bientôt. Oui, si je rappelle. Je rappelle qu'il y a deux tours d'élection. Je rappelle qu'il y a deux tours d'élection. Euh, que tous autant qu'on est, ici, si, si, écoutez-moi deux minutes, tous autant qu'on est, élus de la majorité de l'opposition, les bureaux de vote, par défaut, c'est pas en option. La démocratie, elle fonctionne que si les bureaux de vote sont ouverts, que pour celles et ceux qui vont s'y coller, si on veut offrir un peu de temps de repos, il faut qu'on ait des assesseurs, etc. Donc je le dis et je le redis. Euh, majorité et opposition, je passe les messages euh, voilà, en clair euh, vous avez le droit de faire appel à vos amis etc. on est toujours en train de courir après les assesseurs et autant vous dire que le deuxième tour des législatives ils vont pas être légion, or il faut qu'on tienne les bureaux de vote et pour le confort des présidents, des vice-présidents qui sont là euh, je vous demande de voilà de mobiliser vos réseaux parce que ce sera on le sait ce ne seront pas les candidats de second tour qui vont nous permettre d'offrir de de, un nombre d'assesseurs suffisant pour vous offrir à vous, toutes et tous, de la respiration. Donc merci de vos efforts collectifs, bonne soirée.